votre micro d'ambiance hein, qui est juste devant l'enceinte. Sinon vous avez... oui euh... que j'ai assez long pour aller chez sur... on peut se un pas, bon. euh, euh, pas, bah, pas, pas pas peut pas Tu crois pas, pas. Ah. que j'ai la courbe Parce qu'on n'a pas d'idée. Parce que notre méthode, Et, euh, et oui, c'est eux qui on va on va la caméra. une sur une entrée une coup de alors on est une coup de 2 donc en a une coup 2 vous aurez le son direct attendez ouais. ouais. si vous mets tout sur une 2 Test, test. Alors, est-ce que vous en recevez dans le 1 Oui, c'est bon Enfin dans le 2 pour vous. 1, 2, 3. Ouais, il faut peut-être régler votre volume. Ou je vous le mets moins fort. Vous pouvez régler là 1. Non mais là je suis Vous me dites, je vais baisser. Test, test de sonorisation. 1, 2, 3, je suis en 2 je pense là, test, test, c'est mieux là je coupe le... là, est-ce que vous avez du son 1, 1, 2, 3, 1, 2 test de sonorisation test, test, test, test, test, test, test, test. euh oui, il faut se mettre test, test, test, test, test, test, test il faut se mettre en niveau ligne, sinon Ouais ben bah, c'est pas bon, donc euh, vous avez des menus là-dedans. Menu et il faut se. Ouais. Alors audio, non déjà on va se mettre canal 2, écoute. C'est bon, canal Eh bien, euh, chers, étudiants, chers étudiants, bienvenue à toutes et à tous. Euh, je suis très très heureux, euh, en tant que président de l'université, d'accueillir euh, aujourd'hui le débat euh, entre les différentes listes qui sont candidates au Conseil central de l'université. Euh, nous avons voulu euh, ce débat le plus ouvert possible et c'est la raison pour laquelle nous l'avons organisé euh, ici au Patio en espérant que d'autres étudiants qui sont là-bas à la cafétéria ou en bas vont, vont nous rejoindre durant ce débat. Mais en tout cas, nous avons voulu un débat plus ouvert peut-être que d'habitude, euh, à un moment de la journée aussi où la circulation des étudiants est plus importante au sein de l'université plutôt qu'en qu en fin de journée. Et nous avons voulu ce débat plus ouvert parce que, vous le savez, euh, j'attache à titre personnel, en tant que président, avec toute l'équipe des vice-présidents, une importance toute particulière à la vie étudiante à l'université, à la vie associative à l'université, à l'engagement des étudiants dans la vie de l'université. J'ai coutume de dire qu'être étudiant à l'université, c'est non seulement évidemment suivre ses études, mais aussi être engagé dans les associations étudiantes, dans la représentation des étudiants au sein des différents conseils de l'université. Ça fait partie aussi de la vie d'un étudiant et l'élection des représentants étudiants aux conseils centraux de l'université, c'est-à-dire au conseil d'administration, au conseil des études et de la vie étudiante et au conseil de la recherche, même si le conseil de la recherche est réservé aux étudiants en doctorat. Ces élections au conseil centraux sont un moment très important dans la vie de l'université et nous voulions donc donner à cet événement-là une importance toute particulière et je voudrais remercier d'emblée, les listes qui sont candidates à ces élections, d'avoir accepté à la fois le principe de ce débat, les modalités de ce débat. On parle beaucoup de débats en ce moment, mais en tout cas, ces listes que vous avez devant vous, elles ont accepté sans aucun problème et sans aucune difficulté de participer à ce débat. J'ajoute que ce débat a été organisé, évidemment, en étroite collaboration avec le service de la vie étudiante de l'université, avec également la direction des Affaires Générales et sa directrice, Madame Prévelato, qui est là-bas, qui non seulement organise toutes les élections, pas toute seule avec sa direction, organise les élections, mais qui également a encadré ce débat. Je voudrais les remercier vraiment tous d'avoir participé activement à l'organisation de ce débat. Je ne vais vraiment pas être trop long, mais je voudrais remercier également les associations étudiantes qui sont engagées dans la diffusion et l'animation de ce débat et particulièrement Le CNASSAS Assas qui est toujours fidèle qui va assurer la retransmission sur les réseaux sociaux du débat et puis même Yora qui est là-bas et qui va se faire un peu le porte-parole aussi des étudiants pour les questions qui seront posées aux représentants des listes. Débat qui sera animé, entre guillemets, par Mme Prévélato qui est là-bas, et par M. Quentin Eperon, que vous connaissez peut-être tous, puisqu'il est vice-président en charge de la vie étudiante. et Il sera là également pour modérer le débat. Vous avez ici, et j'en terminerai par là, cinq listes, puisque nous avons décidé que le débat serait réservé aux listes qui déposent à la fois des candidats au conseil d'administration et au conseil des études et de la vie étudiante, et donc c'est le cas de cinq associations étudiantes. La cocarde Assas, puisqu'il y a eu un tirage au sort qui a été fait, Alors, je ne sais pas dans quel sens ça va, dans... ah, pardon ça commence par là, excusez-moi. Donc euh, la liste, la Corpo euh, Alliance, qui est euh, ici représentée par Ada Sanso, qui par ailleurs est vice-présidente étudiante de l'université, la liste Assassin Progress qui est représentée ici par Alexis Leclerc d'Almay. La liste UNI, je suis désolé, je, connais, je me suis lancé dans une présentation des noms, je n'aurais pas dû faire ça en fait. <rire> qui est représentée par. Claire Vithibault. Voilà, très bien. Euh, la liste UDDA » l'union des doubles diplômes d'Assas, avec Émile Gâteau, qui est membre sortant du conseil d'administration d'Assas. Et puis euh, la liste La COCA d'Assas, qui est représentée par Vianney, j'ai eu un problème avec votre nom. Von der, Scher. Von der Scher, voilà. bien Van der Scher. Donc, je vais les, leur laisser la parole. Je ne sais pas qui lance le débat. Euh, Madame Prévélato, je vais vous laisser la parole. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un, un excellent débat euh, qui sera, j'en suis persuadé, euh, d'excellente tenue qui va vous permettre à toutes et à tous de pouvoir forger votre opinion et euh, forger votre opinion en vue du vote de la semaine prochaine. Car ne l'oubliez pas quand même, le vote, c'est la semaine prochaine, les 15, 16 et 17 mars à distance. Voilà. Bon débat. Et je salue aussi Lucas Trifo, qui est vice-président étudiant de l'université. C'est important de dire qu'il est là. Voilà. Merci à toutes et à tous, et bon débat. Merci, monsieur le président. Bien, alors, l'organisation du débat. Euh, trois temps. Premier temps où nous allons laisser la parole à chacun des représentants des listes pendant sept minutes pour que vous nous présentiez le bilan euh, de votre mandat. Deuxième partie, des questions. Alors, des questions que nous avons euh, recensées, qui nous ont été envoyées aux affaires générales, nous en avons sélectionné certaines en collaboration euh, avec euh, M. Eperon notamment. Euh, une dizaine de questions, une minute pour chaque liste, pour répondre à ces questions. Ce sont des questions d'ordre très général sur votre engagement, sur euh, l'université, votre vision de l'université, et bien sûr, votre projet, pour, euh, pour votre euh, futur mandat. Euh, S'il y a des questions dans le public, je vous invite à vous manifester en levant la main. Nous avons trois étudiants représentants de Mémiora Sass qui viendront vous voir, qui noteront vos questions, et les questions seront ensuite soumises à modération à euh, quentin Eperon. Voilà, donc pas de questions directes. Euh, envers les candidats, mais des questions soumises à modération et, et prises par les étudiants de même Yorassas. Et enfin, en dernière partie, euh, la conclusion. Donc trois minutes euh, pour chaque, euh, chaque candidat, sachant qu'il y aura eu ou pas euh, changement de, de représentant des listes hein, entre la, la première et la deuxième partie. Trois minutes pour conclure. Là, c'est à vous de voilà, à, à vous de de nous faire rêver sur euh, l'université euh, que vous voulez euh, voir euh, émerger. Euh, eh bien, si vous êtes prêts, on, on démarre. Donc moi, je serai gardienne du temps. Du coup, euh, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Ada Sanso. Euh, je suis la présidente de la Corpo et euh, je vais vous présenter le bilan euh, de, euh, de notre mandat d'élu euh, de l'Alliance et de la Corpo, vu qu'on se présente ensemble pour ces élections. Du coup, notre liste représente 17 associations qui englobent environ 500 étudiants. Nous avons du coup trois élus à la CFVU qui va du coup devenir le CEVE et deux élus au CA. Du coup, nous sommes représentés dans deux des trois conseils principaux de l'université. Nous avons siégé durant cette année et demie à tous les conseils qui ont été à l'université. Euh, du coup, nous sommes la, la seule liste qui se présente aujourd'hui, qui est totalement un politique, à syndicale, à confessionnelle. Nous, euh, nous représentons toutes les filières et euh, tous les centres, euh, tous les centres d'Assas. Nous avons une vision qui est du coup assez fédératrice. Et euh, du coup, pendant pendant cette, euh, ce mandat, nous avons été présents évidemment toute l'année, que ce soit par euh, par nos débats, par nos conférences, par nos événements festifs, ou alors euh, dans le stand dans le stand d'Assas, dans les différents stands, que ce soit à Vaugirard au centre ASAS, au centre ASAS pardon. Euh, nous avons également euh, tenu à euh, avoir une transparence euh, parmi tous les conseils, parmi toutes les décisions qui ont pu être prises. C'est notamment pour ça que nous effectuons des comptes rendus réguliers après chaque réunion, que, après chaque réunion et après chaque conseil, que ce soit des, des réunions euh, avec la présidence ou alors euh, des conseils, que ce soit le CA ou la CFVU, pour tenir, euh, pour tenir les étudiants informés de ce qu'il se passe en conseil, parce que vous avez voté pour nous, nous devons également vous rendre des comptes par rapport à ça. Euh, ensuite, nous avons également participé activement lors de la décision qui a été prise durant la crise sanitaire concernant les partiels. À travers différents sondages, nous avons également obtenu avec tous les élus, l'ensemble des élus étudiants, le fait d'avoir au moins une minute par question pour tous les QCM, ce qui a été pour nous quelque chose d'extrêmement important compte tenu, compte tenu de la crise sanitaire. Nous avons également mis en place le numéro vert avec l'université qui a porté du coup une aide psychologique pour tous les étudiants. Nous savons que la crise sanitaire est longue, qu'elle a été très impactante pour la plupart et nous avons tenu à assurer un soutien moral supplémentaire durant cette, durant cette crise. Cette crise n'est pas, pas la seule chose qui a pu impacter les étudiants. Nous voyons que les événements d'aujourd'hui, c'est notamment le cas avec, avec la guerre qui est en train de, de se produire, luges en suivant, en suivant la présidence, va organiser une collecte de fonds et de produits de première nécessité dans deux semaines, parce que je vous invite réellement à participer à cela. Je pense qu'on est tous touchés par ces événements. Nous avons également, durant notre mandat, réussi à convaincre la majorité du conseil académique à obtenir la vice-présidente étudiante, dont nous sommes très fiers et nous vous remercions encore de nous avoir fait confiance pour ce mandat. Ensuite, nous avons également euh, tenu euh, plusieurs plusieurs guérites, plusieurs stands, pour euh, notamment la prévention, que ce soit par pour euh, les que ce soit pour des produits de première nécessité. Euh, donc on parle d'autotest VIH, on parle, on parle de d'autotest de, de, de VH, pardon, euh, de, euh, pardon, -moi, euh, de, de VIH, de prévention, que ce soit pour les moissons tabac ou les autres événements importants de, de l'année. Nous avons également environ euh, trois conférences qui sont organisées par moi, que ce soit par les différentes associations de l'Alliance. Nous avons euh, évidemment l'association show qui a été créée récemment et euh, qui euh, veut fédérer l'ensemble des associations en les faisant toutes participer. Qui euh, organise euh, du coup un, un défilé, euh, un défilé dans, dans deux semaines. Nous vous invitons évidemment à participer. On sait que c'est un énorme succès auprès, euh, auprès de tous les étudiants. Et... Euh, euh, au point de vue euh, également euh, qui peut toucher les étudiants nous avons, euh, nous avons toujours essayé de, de vous défendre et de, représente, de représenter vos idées au mieux je pense que c'est pour ça que vous avez élu et que vous nous faites confiance depuis tant d'années c'est euh, pour notre transparence, pour notre unité et le fait qu'on soit une liste euh, qui représente euh, la majeure euh, partie euh, des étudiants et euh, c'est pour cela également que cette année nous nous présentons dans les trois différents conseils que ce soit au OCEV pour les droits et les échos et euh, OCE pour, pour les informations euh, et les communications. Donc voilà, merci. Merci, euh, merci Ada. J'ai juste oublié, j'étais partie dans, mon, dans ma lancée, j'ai oublié de dire, bien entendu, euh, on reste sur les programmes, on reste euh, correct les uns envers les autres, aucune attaque personnelle ne sera toléré, on l'a bien redit. Euh, voilà, ce sont des questions, encore une fois, générales qui ont trait à l'université et honnêtement, uniquement à la vie de l'université. D'accord Donc, pas d'attaque. Merci. Merci, et merci Ada, je sais que c'est dur de, de commencer. Euh, bah, du coup, je m'appelle Alexis, moi je représente euh, Assassin Progress, et puis après ce sera Célia euh, qui prendra le relais pour vous présenter euh, l'avenir de la structure. Euh, en ce qui me concerne, du coup, je suis euh, étudiant en double diplôme, euh, Master Information Communication et le BBA de l'ESSEC, et euh, j'ai été élu du coup, avec Assassin Progress euh, au titre des étudiants en Information Communication à la CFVU. Euh, et en ce qui concerne du coup euh, Assassin Progress, puisque je serai Sylvain à se présenter euh, tout à l'heure, euh, Assassin Progress, on a un collectif euh, assez récent, on s'est créé il y a deux ans, issu euh, de cinq associations enjagées, engagées pardon, au sein de l'université. Euh, aujourd'hui, on est une association indépendante depuis 2021, on a eu un réseau de huit partenaires engagés dans la lutte notamment contre les discriminations, contre la précarité étudiante, euh, et c'est ce qu'on porte aujourd'hui dans le cadre de notre projet associatif qui du coup est en train de se créer. On a d'abord été un projet électoral, et en fait c'est plutôt bien passé pour nous, euh, dans dans ce cadre-là, on est devenu la première association élue de l'université avec 15 titulaires sur l'ensemble des conseils. On représente aussi 100% de présence, ce qui est un fait assez rare pour être souligné en conseil centraux, puisque seul la Corpo et nous avons cette présence-là, et un tiers des prises de parole étudiantes dans ces conseils. Par ailleurs, on a également des élus au Crous de Paris, ce qui nous permet en fait de nous positionner au mieux sur les questions de précarité étudiante, sur les aides et l'accompagnement des étudiants, et on travaille en réseau donc avec les élus, en conseil FR, en conseil centraux, et euh, au Cross de Paris et puis euh, bah, on se présente à vous aujourd'hui pour continuer cet engagement euh, voilà qui a commencé il y a deux ans et euh, qui a été une super aventure et dont je voulais présenter quelques points qui m'ont euh, tenu à cœur euh, et euh, voilà je sais qu'on est une récente donc on développe euh, tout euh, ce qui est en termes de projet euh, pour euh, transformer en fait ce mandat euh, où on prenait position dans les conseils en actions concrètes. Et là, c'est tous les enjeux pour nous aujourd'hui euh, de réfléchir à ça. Euh, on pensait notamment, par exemple, là, dans, dans les prochains jours, euh, à l'ouverture du don de sang pour euh, les hommes homosexuels et à voir euh, ce qui était envisageable au sein de l'université euh, et à long terme euh, à, à d'autres projets comme ça. Euh, nos valeurs, euh, du coup, c'est tout ce qui va être euh, des questions de démocratie, euh, de lutte contre la précarité, contre le harcèlement, contre les discriminations, de justice sociale, qui sont des valeurs qu'on porte depuis le premier jour et qui se traduisent par des positions assez concrètes. Euh, on peut, par exemple, euh, prendre l'exemple d'un euh, point de notre programme euh, précédent qui était euh, de réformer donc, la cellule de lutte euh, contre le harcèlement et la discrimination. Alors, je ne me la pas, euh, la commission des droits a été créée par l'université et c'était aussi une grande satisfaction pour nous, euh, et du coup, on s'est pleinement mobilisé dans ce contexte-là. On a d'ailleurs été la seule association à être présente à 100% des temps euh, de cette commission. On a travaillé euh, à euh, la réalisation et à doter cette commission euh, de davantage de prérogatives, notamment euh, sur des questions de formation des associations étudiante qui organiserait des événements et d'accompagnement dans le cadre de ces formations. Et d'ailleurs, cette commission se réunira demain, donc on va pouvoir encore continuer ça. Et puis, on a également été des interlocuteurs et des interlocutrices très disponibles pour les étudiants et étudiantes qui étaient dans des situations difficiles liées justement à des harcèlement et discrimination pour les accompagner dans le signalement auprès de la plateforme Réagir à ce qui a été créée en même temps que la commission des droits et qui permet à n'importe quel étudiant et étudiante, mais également à l'ensemble du corps enseignant, à l'ensemble du personnel de l'université, de saisir la commission des droits droit en tout cas, réagir à c'est la plateforme de signalement, euh, okay. sur ces questions-là. Euh, on est également euh, la, la seule association euh, à ne pas avoir été en faveur du projet d'établissement public expérimental. Je sais que c'est parfois un sujet un peu... Euh, complexe et pas forcément abordé auprès de tout le monde et tout le monde de manière très directe, c'est parfois un peu flou, pour nous ça a été aussi beaucoup flou, il faut savoir que ce projet nous a été présenté juste avant les congés d'été et que quand on est revenu à la rentrée, eh c'était plus vraiment possible de l'amender. Ce projet concrètement, il répond à des obligations, des injonctions ministérielles de se rapprocher d'autres établissements. Donc on a très bien conscience de la complicité du sujet et de l'obligation de ce rapprochement. Mais là, on s'interrogeait et on s'interroge toujours, c'est pourquoi avoir choisi un statut d'établissement public expérimental qui prévoit de nous orienter vers un statut de grand établissement à l'image de Dauphine à l'image de Sciences Po, qui sont, euh, du coup, des écoles euh, sans garantie sur les frais, de de, les frais de scolarité et sur la sélection. Euh, quand on pense à la sélection Dauphine en post-bac, euh, c'est potentiellement euh, les critères de sélection les plus injustes, je ne sais pas si vous l'aviez tenté à l'époque, euh, et, euh, et sur les frais de scolarité qui peuvent monter jusqu'à 6 000 euros euh, dans les diplômes de Dauphine, jusqu'à 10 000 euros dans les diplômes de Sciences Po. On sait qu'aujourd'hui, on est dans des diplômes nationaux, mais la question qu'on pose, c'est pourquoi se diriger vers un grand établissement, si ce n'est pour perdre ces garanties-là L'autre question qui est liée à ça, c'est sur la dilution de la représentation étudiante. Il faut savoir que dans les conseils centraux, avec l'entrée en fait, des établissements composantes on a perdu une voix, notamment en CEVE ou en candidate aujourd'hui, où avant il y avait un réel contre-pouvoir et aujourd'hui le corps enseignant a la majorité absolue. Donc c'est un petit peu plus compliqué de faire passer les choses. Pareil sur les conseils de CFR qui euh, remplacent euh, les UFR euh, demain, alors c'est encore des, des subtilités des, des conseils de la fac, mais euh, où il y a une dilution de la représentation étudiante et donc de la voix qu'on peut y porter. Et en plus cette dilution qui peut intervenir dans un contexte où le présentéisme n'était pas forcément à 100% partout, bah, c'est une dilution supplémentaire sur les voix étudiantes, euh, ce qui nous a posé quelques problèmes. Dans le cadre de l'EPEC, j'ai aussi une grande fierté personnelle pour le coup. Les statuts qui ont été proposés d'établissement amenaient à faire disparaître les élus information et communication au Conseil centraux. Et grâce à notre mobilisation sur ce sujet, puisque nous sommes les seuls à nous en être rendus compte, on a encore aujourd'hui des élus Infocom, et ce qui me permet de m'exprimer devant. vous. Euh, voilà, l'autre chose, c'est sur la représentation qu'on a de l'ensemble des étudiants et des étudiantes. On a notamment dans nos partenaires CAPASAS, qui est l'association des étudiants capacitaires. On est d'ailleurs la seule association élue en capacité. Euh, on est très engagé aussi au sein de l'Institut français de presse, puisqu'on a pris beaucoup de positions au cours de notre mandat au Conseil centraux en lien avec nos élus au Conseil du FR. On a aussi défendu les doubles diplômes pour savoir, enfin pour information sur les six élus titulaires et suppléants précédemment, il y en avait deux qui étaient en double diplôme et c'est toujours le cas sur nos listes à venir. On représente les étudiants et étudiantes de Melun, notre seconde liste en CA était, enfin, est à Melun et était à Melun auparavant. Et, euh, et les doctorants aussi. Il faut savoir qu'on n'a pas de doctorants sur nos listes, malheureusement, mais je pense que personne ne l'a ici. En revanche, euh, sur les questions euh, de recrutement, on a été amené à se positionner. Euh, J'ai l'exemple d'un vote euh, où il était décidé d'ouvrir des postes euh, à la mutation euh, d'enseignants et enseignantes d'autres établissements. Et nous sommes parmi les seuls à avoir voté contre en demandant que ces postes soient ouverts à la promotion des doctorants et des doctorants. Voilà, et du coup, euh, je, je vais m'arrêter là, mais... 30 secondes, mais je vais m'arrêter là. Mais euh, voilà, je suis pressé de pouvoir répondre à vos questions sur euh, voilà, des points de bilan, euh, des choses dont on a pu être fiers pendant ce mandat et euh, l'engagement qu'on part. Merci. Bon alors bonjour à tous. Moi je m'appelle Claire Vitibault, je suis en deuxième année de licence de droit. Euh, je me présente ici en tant que présidente de l'UNIASAS. L'UNIS, c'est une association qui représente tous les étudiants de droite. Euh, on existe euh, depuis mai 68 et euh, notre combat vraiment vise à lutter, à l'origine, contre les dérives 68-ardes qu'ont pu connaître toutes les universités en France. Euh, on a, donc, notre combat se mène aussi à Assas. Aujourd'hui, on considère que euh, le danger n'est plus autant euh, le communisme ou euh, ce genre d'idéologie, mais d'autres idéologies de gauche euh, qu'on peut retrouver dans tout ce qui est euh, déconstruction ou hockisme et tout ça. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler d'expérience euh, comme mes collègues l'ont fait durant euh, les, le mandat du CA ou alors euh, des différentes CE, parce que, tout simplement parce que nous n'avons pas eu de représentants, mais ce n'est pas pour ça que nous n'avons pas pu avoir d'action au sein de l'université et que nous n'avons pas pu nous montrer pour partager nos valeurs, pour partager nos convictions et pour défendre notre programme. Donc je vais axer ma présentation sur deux points très importants déjà euh, sur euh, ce qui a été fait pendant un an et demi vis-à-vis -vis du Covid qui nous a tous impactés. Euh, je sais que la droite a une image qui peut paraître un peu lointaine parfois, un peu déconnectée des préoccupations sociales. Mais nous à l'Uni on a vraiment voulu aider les étudiants du mieux qu'on a pu et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place des distributions alimentaires. Alors, ça s'est fait en deux temps. D'abord, des collectes alimentaires euh, un peu partout dans les, euh, dans les supermarchés parisiens. Ces collectes, ensuite, ont été euh, soigneusement préparées dans divers euh, packs qui regroupaient donc, des produits d'hygiène, des produits de nécessité, des produits alimentaires qui ont pu être ensuite distribués aux étudiants, euh, notamment dans le, dans le hall d'Assas, durant, euh, durant plusieurs mois, euh, afin de venir vraiment en aide concrètement aux étudiants qui se trouvaient à ce moment-là, dans le besoin. Cette euh, crise du Covid a aussi été pour nous une occasion d'affirmer notre euh, soutien pour le présentiel, de lutter contre le distanciel. Nous avons sorti une campagne d'affichage que vous avez euh, peut-être euh, pu voir, euh, qui s'intitulait euh, « Un amphi, pas un psy ». Alors, loin de, loin de, de minimiser euh, le rôle des psychologues durant cette crise qui nous a tous impactés, on considérait, nous, que les étudiants pouvaient pleinement s'épanouir, pouvaient pleinement avoir des conditions euh, de travail adaptées euh, à chacun en ayant nos amphis ouverts, puisque les étudiants, évidemment, on considère que leur place se trouve plus dans un amphi que dans un cabinet de psy. Qui, euh, ce qui, évidemment, n'empêche pas euh, chacun de pouvoir aller se confier. Voilà, on considérait juste que la priorité devait être mise euh, là-dessus et que ça aurait évité beaucoup de problèmes euh, à certains de nos camarades si on avait essayé au maximum de tenir nos amphis euh, ouverts en 100 en présentiel. Donc c'est ce sur quoi nous avons vraiment lutté. Ensuite, donc, le deuxième axe de cette présentation, maintenant, c'est sur notre engagement, on va dire, plus politique sur les campagnes que nous avons pu mener euh, alors, je vais commencer par vous parler d'un tract euh, qu'on a pu distribuer maintenant depuis un mois contre le wokisme afin de dénoncer toutes les idéologies de déconstruction que peuvent connaître les universités aujourd'hui à travers les différents programmes. À l'Uni, on considère que ce ne sont pas des thématiques euh, qui doivent être abordées dans nos cours tout simplement parce qu'elles sont le reflet d'une idéologie qui gangrène nos universités et qui n'ont rien à voir avec nos parcours scolaires. Nous parler d'idéologie décolonialiste, racialiste, de déconstruction et de wokisme, euh, pour nous, ça n'a rien à voir avec nos programmes. C'est purement idéologique, purement politique, et nous considérons que la défense de la valeur de nos diplômes, du mérite et du travail, passe par la lutte contre ces idéologies. Voilà donc je vous parle aujourd'hui de défense de valeur du diplôme parce que nous sommes conscients que si nous allons à Assas c'est aussi pour le prestige qu'a cette université, pour l'image qu'elle renvoie, pour euh, le diplôme qu'elle nous permet, euh, qu permet d'avoir et euh, la valeur de ce diplôme à l'Uni on entend la conserver et pour la conserver voilà donc on lutte contre ces idéologies de gauche. Euh, afin, justement, de préserver ces valeurs de mérite et de travail. Voilà, l'Uni, c'est aussi euh, un syndicat... Bon, à ça, on y est moins exposé, mais euh, un syndicat politique, une association étudiante qui vise à lutter contre les blocages, contre les mauvaises conditions de travail que peuvent imposer parfois les syndicats de gauche au sein de nos universités, afin toujours de favoriser la, euh, la, la méritocratie et le travail pour tous. Et justement, à ce titre-là, on propose de mettre en place des bourses au mérite, euh, voilà, des bourses d'excellence euh, dans, euh, dans certains domaines, que ce soit... Euh, oui. oui, oui, ce sera après, mais voilà, mais c'était pour, euh, voilà, pour parler un peu concrètement de ce que nos valeurs pouvaient représenter ensuite euh, dans, nos, dans nos propositions. Euh, voilà, donc on regroupe donc, tous les étudiants de droite, on n'a pas d'étiquette, euh, on n'est pas affilié à un parti, euh, ce qui compte pour nous, c'est l'union des droites et euh, vraiment, euh, comme le montre notre devise, euh, par l'éducation pour la nation, on a un devoir en tant qu'étudiants euh, qu français attachés euh, à la France de défendre nos idées, nos valeurs qui s'axent voilà, autour euh, du mérite, du travail, euh, de, de la réussite, évidemment, euh, et euh, de la lutte contre les idéologies euh, de gauche. Voilà, je vous remercie. Eh bien, euh, merci pour euh, vos présentations. Bonjour à tous. Alors, euh, en premier lieu, euh, je souhaiterais simplement ouvrir peut-être une petite parenthèse euh, pour euh, tous vous remercier euh, d'être euh, présents aujourd'hui Voilà, euh, dans un temps où on nous euh, répète à longueur de journée que les jeunes ne sont pas engagés. Eh bien, vous, vous prouvez euh, le contraire aujourd'hui de par votre présence. Je suis bien conscient que euh, ce ne sont pas des élections présidentielles ou législatives qui euh, se jouent aujourd'hui. Néanmoins, je pense qu'on peut tous agir euh, à notre échelle, pour faire évoluer notre université. On a déjà fait énormément de choses pour l'université, nous, l'UDDA, et les autres associations, c'est aussi important de le dire. Voilà, euh, j'aurai l'occasion de vous euh, le démontrer euh, au cours de mon propos. Euh, je, je, je voudrais peut-être vous faire euh, voilà, une présentation très brève de l'UDDA. Euh, L'UDDA, c'est 15 associations de double diplôme. Voilà, euh, On rassemble aussi bien les Bermupas que les juristes européens, que... Euh, euh, les common law. Et voilà, notre objectif, c'est vraiment de, de porter votre voix au sein des conseils. C'est une chose qui nous est chère. Avant qu'on accède à ces sièges-là, euh, la voix des doubles diplômes n'était pas représentée. Alors, j'entends bien, maintenant, il y a de nouvelles associations qui, qui s'y intéressent. C'est très bien, c'est très bien. Euh, euh, néanmoins, voilà, notre objectif, c'est ça. De manière très concrète, de manière très concrète, ce qu'on a fait, c'est quoi euh, Je peux parler du programme Bermupa, par exemple, qui, avec la réforme, était mis en danger. Euh, on a euh, nos masters qui allaient sauter. Eh bien, on l'a sauvé. Pour les juristes européens avec le Brexit, il y allait avoir une augmentation des frais de dossier. On a réussi avec la présidence à les limiter. On a eu des problèmes avec Espagne Assas. Voilà. C'est un ensemble d'actions très concrètes qu'on a menées pendant maintenant un an et demi pour vous, vous faciliter la vie, vous double diplôme. Notre objectif c'était aussi de représenter tous les étudiants. Alors certes, on est l'UDDA, on, on représente les doubles diplômes, euh, néanmoins, je pense qu'on a eu pendant un an et demi euh, une action qui concernait tous les étudiants. Je vous le montrerai par la suite. Euh, euh, on sait d'ailleurs, euh, cette année, on s'est mis ensemble avec euh, Assas-Melun-Environnement euh, euh, pour pouvoir conduire une action euh, tant sur le centre Assas que euh, euh, sur le centre euh, Melun. Voilà. On a eu un début de mandature qui a été un peu compliqué, euh, avec euh, la crise du Covid. Beaucoup de projets ont été euh, repoussés. Euh, ça a été euh, très compliqué. Néanmoins, je pense, et c'est assez important euh, de le souligner, on aura l'occasion de se tirer dans les pattes peut-être après, mais voilà, toutes les associations ont fait quelque chose euh, pendant la crise du Covid. Je pense notamment à Assasnet, euh, qui n'a pas eu euh, l'occasion de débattre aujourd'hui, malheureusement, mais qui a mis en place euh, un, un, une épicerie solidaire. Et nous, IDDA, en complément, on a conduit des actions très concrètes pour vous. Je pense notamment à un suivi individualisé des étudiants, c'est peut-être un titre pompeux quand je le dis comme ça, néanmoins c'est quelque chose de très important, c'était des soirées entières passées avec les étudiants au téléphone pour de manière individuelle essayer de régler leurs problèmes, ça pouvait être sur des TD, ça pouvait être sur des craintes qu'ils avaient par rapport au Covid, on a été là pour eux de manière concrète sur le terrain, pas juste sur les réseaux sociaux. Euh, deuxième chose, c'est qu'on a mis un, un accent très fort aussi sur les étudiants venant de l'étranger. Pour nous, c'est un point qui est très important, parce que c'est aussi la force de notre université que de savoir inclure les étudiants qui viennent de l'étranger. Euh, euh, voilà, c'est au-delà du rayonnement d'Assas à l'international, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Tous les problèmes sont démultipliés quand vous venez de l'étranger. Les problèmes administratifs, euh, les problèmes de langue, toutes ces choses-là, on a été là pour eux, on a été là pour tous les étudiants de l'université. Ensuite, je pourrais parler aussi de, de l'EPEX, alors je sais que certains ont pu le critiquer. Nous, dans un premier temps, pour être totalement transparent avec vous, parce que c'est l'objectif aussi de ce débat, on était contre l'EPEX, pour plusieurs raisons, parce qu'on a eu des a priori. On a eu beaucoup de débats au sein de notre association et on a été pour. On a été pour pourquoi Non pas par opportunisme, mais par compromis. Pourquoi Parce qu'on a eu des garanties de la présidence et qu'on a compris la réelle utilité et la réelle plus-value de ce projet. Ce projet, c'est quoi C'est de fédérer des établissements pour pouvoir prétendre à de, aides, à de nouvelles aides, à de, à de nouveaux fonds. Ça permettra d'inclure de nouveaux étudiants, d'étoffer aussi notre offre pédagogique. C'est quelque chose d'essentiel pour notre université. Pour vous rassurer très rapidement, ne pensez pas que du jour au lendemain, et puis même dans le futur, les licences, les masters vont devenir payants. J'en ai encore parlé avec le président ce matin, euh, le directeur de cabinet euh, de M. le Président est là euh, pour la tester. Aucune licence, aucun master, qui sont aujourd'hui gratuits, deviendront payants avec l'EPEX. Aucun diplôme d'État ne deviendra payant avec l'ESPEX. N'ayez crainte, nous, UDDA, on s'en est euh, inquiété dans un premier temps. On a eu des garanties en CA. Euh, ensuite, de manière peut-être euh, très concrète, alors on a entendu avant euh, le vivre ensemble toutes ces choses-là, nous, l'UDDA, on est attaché aux actions concrètes. Donc de manière très concrète, ce qu'on a fait, c'est quoi C'est un programme égalité des chances avec des pans très concrets sur l'international, sur la culture. On a pensé notamment, et vous le verrez dans notre profession de foi, à la création d'un institut de la culture au sein d'Assas. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On sait que la culture générale, c'est souvent quelque chose de discriminatoire pour nos étudiants, lors d'épreuves de culture générale, notamment sur les concours de l'administration. Donc ce qu'on veut, c'est que tous les étudiants puissent avoir accès à une offre culturelle. Cela se fait déjà au campus de Melun et d'ailleurs vous nous regardez peut-être à distance aujourd'hui à travers l'Institut de l'égalité des chances. C'est quelque chose qui est selon moi révolutionnaire et il faut en faire profiter nos étudiants au centre assas mais aussi développer ce dispositif-là au centre Melun parce que pour nous c'est une priorité. Ensuite nous avons développé une feuille de route pour la transition écologique. Encore un projet très concret conduit par l'UDDA soutenu par les autres associations. Encore une fois, je vous le dis, on aura l'occasion peut-être de se tirer, les pattes se tirer dans les pattes aujourd'hui, mais sachez bien qu'on essaye à chaque fois d'impulser des, des, des dynamiques. Certes, il y a toujours quelqu'un qui a l'initiative du projet, d'autres qui préfèrent s'accaparer des projets, euh, néanmoins nous sur la feuille de route pour la transition écologique on a essayé de faire participer tout le monde avec des actions très concrètes on essaye notamment d'inclure l'écologie dans la formation, on veut que des DU pour l'écologie soient disponibles dans la recherche aussi, c'est des choses qui sont très importantes en fait, de manière sur concrète. Le, bilan, le bilan, le bilan, le bilan. Non mais c'est des, des choses qui ont été euh, proposées et qui sont soumises et d'ailleurs la présidence s'est engagée à les mettre en œuvre. donc c'est quelque chose qui a déjà été fait, qui sera mis euh, euh, en route sur le long terme parce que notre action ne se limite pas à un an et demi, néanmoins c'est des actions de long terme qui sont déjà actées. Voilà, c'est des choses qui seront utiles à notre université. Et enfin, il y a une, chaire, une charte interassociative qui sera mise en place. On aura peut-être l'occasion d'en débattre après, mais en fait, le sens de mon propos, c'était vraiment de vous montrer qu'on a conduit pendant un an et demi des actions très concrètes pour vous sur plusieurs thématiques. Voilà, Merci. je vous remercie. Bonjour à tous, Donc, je m'appelle Vianney Van Der Scher. je suis en troisième année de licence de sciences politiques et je suis élu sortant de la CFVU pour la cocarde Assas. Donc, qui sommes-nous Une association politique étudiante de droite qui est née en 2015 dans cet établissement et qui aujourd'hui est présente à l'échelle nationale. Nous avons un volet syndical pour faire valoir certaines revendications des étudiants et euh, particulièrement, euh, de façon générale, la jeunesse. Et euh, nous l'avons euh, démontré durant euh, notamment la crise sanitaire, euh, comme beaucoup d'associations ici. Euh, nous sommes une alternative à l'apolitisme, que nous estimons être en fait plutôt un désintérêt euh, pour le bien commun et souvent euh, conduisant les individus à être perméables à toutes euh, les idéologies conform conformistes et aussi euh, à ce que nous appelons le gauchisme culturel, même si je pense qu'on peut évidemment le nuancer, euh, surtout dans cette université, euh, dont l'unique préoccupation est de débusquer un fascisme fantasmé que je représente ici aujourd'hui, je suppose, et dont l'obsession est de tout déconstruire au nom de la défense de toutes les minorités, qui est en fait une notion assez vague. Alors le bilan, je dirais qu'il est euh, plutôt positif, parce qu'on a eu un président, euh, le président Braconnier, qui a été élu quelques semaines après les élections de 2020, et qui a instauré un vrai dialogue avec les élus étudiants. Il y a également eu un dialogue entre les associations étudiantes, et je crois qu'Émile l'a très, très bien souligné. Il y a pu avoir parfois des petites des tensions, il peut pu avoir des désaccords dans les votes et dans les débats, mais de façon générale, il y a une action commune qui a été menée, et donc je pense que là-dessus, on peut tous s'en féliciter. Euh, évidemment, ces deux dernières années ont été marquées par la crise sanitaire et par toutes les mesures qui étaient liées, bien que souvent l'université n'avait pas vraiment un champ d'action puisque tout dépendait du ministère. Donc c'est quand même compliqué aussi de, de tirer sur, de tirer sur le, le président Braconnier. Nous, nos positions là-dessus ont été assez claires dès le début. Nous étions évidemment pour un retour au présentiel au maximum parce que nous étions tout à fait conscients du minima des risques sanitaires qu'encouraient les jeunes. Nous avons évidemment marqué notre opposition au passes sanitaire et aux passes vaccinal, même si ceux-ci n'ont pas été forcément présents dans les universités, sauf pour certains colloques, certains séminaires, ce qui pouvait être aussi embêtant pour des étudiants qui avaient besoin d'y participer. Nous avons également milité bien sûr, pour l'ouverture, la réouverture des universités, notamment durant le début de l'année 2021, considérant évidemment que la place des étudiants était bien dans les amphithéâtres et pas à la maison. Euh, concernant euh, notre présence euh, au Conseil durant ces presque deux dernières années, mis à part à une séance en effet en juillet 2021 où nous n'avons pas pu être présents, nous avons été euh, durant toute l'année au Conseil pour participer au débat, pour participer au vote. Euh, concernant l'EPEX qui a été mentionné, nous y étions au début euh, opposés parce que nous étions dans le flou. Euh, comme les autres associations étudiantes, on nous l'a appris avant de partir en vacances et au retour on nous l'a plus présenté comme acquis plutôt qu'en débat, ce qui est parfois d'ailleurs souvent le cas, et je reviendrai là-dessus après. Néanmoins, le président Braconnier nous a effectivement apporté pas mal de garanties, donc je ne vais pas m'étendre dessus parce que Émile l'a très bien résumé. On restera attentif néanmoins à ce qu'il n'y ait pas une logique marchande, effectivement, des études qui soient introduites au fur et à mesure et qu'on ne tombe pas dans un modèle, un modèle outre-Atlantique où les étudiants doivent payer pour étudier, ce à quoi nous sommes évidemment totalement opposés. Mais néanmoins, l'EPEC, c'est quand même l'opportunité d'avoir des partenariats avec d'autres établissements, d'avoir plus de fonds, etc. Donc, tant qu'on a les garanties de l'université, et le président Braconnier tient souvent sa parole, a priori, ça devrait bien se passer. Néanmoins, effectivement, je crois que c'est Alexis qui l'a mentionné, euh, il y a quand même parfois un problème de représentation dans les conseils étudiants qu'on peut mentionner aujourd'hui où la voix des étudiants est quand même minoritaire comparée à celle des personnels et des professeurs qui en fait généralement euh, votent la même chose que le professeur Braconnier. Donc là dessus euh, il y a quand même peut-être quelque chose à revoir. Euh, on peut parler de démocratie étudiante mais on pourrait peut-être avoir plus de poids dans les votes. Voilà, de manière générale, euh, tout s'est plutôt bien passé. Sur les partiels, euh, on a obtenu avec les autres, associa les autres associations étudiantes une, une forme de compromis pour que les partiels ne soient pas intégralement euh, à distance, ce qui nous paraissait euh, plutôt problématique. Mais en même temps, vu le contexte, euh, il nous apparaissait euh, plutôt compliqué de tout faire passer en présentiel aux étudiants. Donc le, les compromis qu'on a obtenus l'année dernière euh, tous ensemble sur des partiels à moitié à distance, à moitié en présence, nous paraissent être une bonne chose, un bon équilibre. Et bien sûr, on se réjouit que cette année, pour l'instant, tout ait pu se passer de la meilleure euh, des manières. Enfin, euh, il a été mentionné la feuille de route écologique. Et c'est vrai que l'UDDR on a été à l'initiative et euh, principalement à la réalisation avec l'aide du professeur cellier euh, Nous nous réjouissons d'y avoir pu euh, être conviés, participer, parce que ça nous paraît être une bonne... Euh, de, de bonnes propositions, en fait, tout simplement pour, euh, pour, la, pour la suite de cette université. Je vais rester sur le bilan, évidemment. Euh, donc, voilà, de manière générale, euh, je pense avoir fait le tour. Et donc, euh, voilà. Merci. Alors, je, ceux qui restent, ben, je vous invite à, voilà, à rester, ça tourne, euh, pour qu'on puisse, euh, voilà... Euh, Allez sur le programme dorénavant. C'est se renouveler, Sans piquer les idées des autres. Quoi Bien, alors, la deuxième partie va être un petit peu différente, euh, il y aura évidemment plus de rythme, une minute, vous allez voir, c'est très très court, donc vraiment, soyez synthétiques, écoutez bien les questions, on déborde pas des questions, bien sûr, on reste sur la question, voilà, là, il n'est plus question de bilan, c'est vraiment votre programme, votre vision euh, qu'on euh, qu va vous demander de nous, euh, nous détailler. Donc, je pose la, je pose la question... Et puis ensuite, je fais, voilà, on fait tourner le, le minuteur. Donc première question. Les, étudi Pardon. les étudiants aimeraient savoir pourquoi vous êtes candidat. L'Alliance Corpo, ça représente plus de 500 étudiants dans 17 différentes associations. On représente tous les diplômes, les doubles, les simples. On ne va pas s'amuser non plus à parler des centres. Les étudiants, c'est notre sujet principal. La Corpo est là depuis 87 ans, je pense qu'ici personne ne fait de la représentation depuis autant de temps, mais bravo à vous de vous y lancer, c'est bien. Euh, L'Alliance a fait 8 ans qu'on fédère plus d'une quinzaine d'associations. Pour que 15 assauts se décident sur un seul et même programme, vous pensez bien que ça veut dire qu'ils représentent de manière cohérente les problématiques des étudiants et qu'on les défend correctement en conseil Ensuite, euh, malgré. Euh, non, avec. Oui, si.. Par l'absence de nous sommes la seule asso ici euh, qui représente la politisme, la confessionnelle et euh, la syndicale, quoi qu'on dise. Et je pense que rien d'autre euh, n'a lieu à la fac que défendre les étudiants. Merci. Alors, euh, moi je suis Célia. Euh, administratrice d'Assassin Progress et euh, la raison pour laquelle nous souhaitons euh, être élus au Conseil euh, pour, les, pour le mandat à venir et que tout simplement on ne se sentait pas euh, représenté euh, par l'offre qui a été proposée auparavant. Euh, notamment euh, lors de la vice-présidence euh, la vice-présidence étudiante assurée par Assassinet. Euh, où on nous a fait remonter explicitement que euh, les problèmes avaient été signalés euh, notamment euh, euh, par mail et euh, oh. finalement les personnes se sont retournées vers nous. Euh, on a pu les prendre en charge mais pas effectivement vu qu'on n'avait pas, euh, on avait pas le, le statut de vice-président. Euh, du coup, euh, ça nous a motivés euh, très concrètement à prendre les choses en main euh, et à se saisir de la question. Merci. Alors, pourquoi être candidat Donc, nous, tout simplement, pour avoir une voix de droite qui puisse s'exprimer euh, dans l'université. Euh, tout simplement, voilà, défendre les étudiants de droite, euh, défendre notre vision euh, du mérite, du travail et euh, du diplôme. Voilà. Merci. Alors simplement, moi, je souhaiterais faire juste une rectification. Euh, L'UDDA, nous sommes aussi apolitiques. Enfin, à moins que vous m'appreniez quelque chose aujourd'hui, mais nous sommes apolitiques. Nous sommes aussi une association qui est apolitique. Donc c'est important de le souligner parce que justement, euh, à l'inverse de, de mon camarade avant, je pense que euh, la politique est une force euh, dans, euh, dans l'engagement étudiant. Euh, j'ai un exemple très concret, c'est que nous avons conduit des projets très concrets pour les étudiants. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais c'est quelque chose qui est très important et qui nous tient à cœur. Je pense qu'une étiquette politique, ce n'est pas la garantie d'une action efficace. Au contraire, une action efficace, c'est quoi C'est des étudiants qui s'engagent pour les étudiants. Voilà. Dès lors qu'on a des considérations politiques, je pense qu'on perd de l'efficacité. Donc nous, c'est notre objectif. Pour revenir à la vice-présidence, à Sassnet, à toutes ces choses-là, je pense que c'est dommage de les attaquer alors qu'ils n'ont pas le droit aujourd'hui à la parole. Je comprends que vous soyez engagés pour défendre les valeurs qui sont aussi les nôtres, car nous aussi nous défendons les valeurs que vous avez. D'ailleurs, on va signer une charte pour ça. Vous avez décidé d'en faire une seconde, mais peu importe, c'est dans les mêmes principes. Donc voilà, Merci. je vous remercie et on veut une action concrète pour nos étudiants. C'est la chose à retenir. Alors simplement, bah nous nous présentons euh, pour continuer à défendre nos valeurs, mais pas pour représenter juste les étudiants de droite, mais euh, de la meilleure des manières tous les étudiants, euh, pour veiller à ce qu'une action concrète soit toujours, ma, toujours appliquée à l'université, euh, que celle-ci euh, continue de proposer de bonnes formations aux étudiants, des formations cohérentes, diversifiées, et qui permettent à la fin que nous entrions dans le monde professionnel avec des diplômes reconnus et avec une réelle formation. Voilà tout simplement pourquoi nous nous présentons à ces élections. Merci. Alors, si vous êtes d'accord, on, on passe à une minute trente. Charlie Roulet nous l'a soufflé. Ce sera voilà, ça vous laissera un petit peu plus de temps pour vous exprimer. Alors deuxième question. Alors, ceci dit, la minute euh, ce sera peut-être beaucoup. On va vous demander euh, trois mots. Trois mots. Voilà. Trois mots pour définir l'université. D'accord L'université en général. Vous êtes, on a la partie programme, donc c'est votre projet. Parfait. Voilà, trois euh, mots. Trois mots. <rire> trois mots. Euh, cohérence parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette université. Personnellement, je me suis amusé à retaper pas mal de mes années, donc je suis là depuis 5 ans, ce qui est conséquent. Euh, je sais tout ce qu'on a traversé, je sais ce qu'il nous reste à traverser. Et la, vraiment, le, le premier point, c'est un manque de cohérence. Donc on va se battre pour ça. La seconde, c'est l'unité, comme l'a si bien rappelé Émile. Euh, certes, c'est des propositions de liste, mais c'est des actions euh, de tous les élus étudiants on va essayer de, de faire un, un, bon, un bon mandat et de ne pas se tirer dans les pattes, parce qu'on n'est pas là pour ça, ni de tirer la couverture à soi sur des choses qui ont été approuvées par tous les élus étudiants, ni de voler les projets d'autres assos. Euh, et le troisième, euh, on va dire euh, foi, parce que moi j'ai foi dans ce qu'on peut faire, j'ai foi dans cette université, on peut représenter correctement les étudiants, on peut avoir une voix même si on n'est que 7 élus maintenant en CA et euh, 22, 12, sans compter les suppléants, en CEVE, euh, et qu'on a peut-être moins de voix que les élus de l'administration et du, prof, du personnel. Mais on est là, on a quand même des réunions avec le professeur Braconnier pour amender à peu près tout ce qu'on veut. Donc moi, j'ai foi en nous, je veux de la cohérence et euh, je te passe au micro. Alors, euh, en trois mots, l'université, je voudrais que ce soit euh, plus axé sur la représentation effective, euh, qu'elle soit transparente, euh, c'est-à-dire par, la divulgation, enfin, par le, le rendu public euh, des, des PV euh, et justement pour lutter contre euh, la des, des travaux collectifs par euh, certaines euh, associations mais également, euh, du coup, en deuxième mot, euh, l'inclusion, ce qui va euh, revenir à tout ce qui est lutte contre les discriminations, parce que, certes, il faut défendre l'intérêt des étudiants, mais de tous et toutes les étudiantes. Et euh, pour finir, euh, la solidarité, puisque c'est pour ça euh, aussi qu'on qu souhaite euh, vous représenter, euh, pour que chacune et chacun au sein de et sa place, et se sentent légitimes d'être là. Alors moi, si je devais choisir trois mots pour définir euh, l'université, ce serait d'abord la liberté, pour la liberté d'étudier, parce que je pense que c'est grâce à cette liberté qu'on est tous là aujourd'hui, et que c'est une vraie richesse, et que ce n'est pas une richesse qui est accessible partout. Ensuite, euh, un deuxième mot, ce serait mérite, parce que je considère qu'à l'université, ceux qui se donnent les moyens de réussir devraient réussir euh, et que ceux qui ne parfois se donnent pas les moyens de réussir ne devraient pas profiter de cela comme on peut le voir dans des systèmes de nivellement par le bas afin de tirer par le bas ceux qui s'efforcent toujours euh, de réussir dans les meilleures conditions. Voilà, donc mérite pour le deuxième mot. Et enfin pour le troisième mot professionnalisation parce que je considère que l'université euh, est un lieu qui devrait nous orienter sur le marché du travail, évidemment, d'accompagner, être un lieu aussi pour accompagner cette professionnalisation et pas être juste un lieu pour étudier et ensuite être lâché comme ça dans la nature au milieu du marché du travail. Voilà, donc vraiment un accompagnement des étudiants vers une vie professionnelle. Voilà, je remercie. Alors moi, ça va être une notion que vous allez beaucoup entendre dans, euh, dans, mon, euh, enfin dans mon vocabulaire, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est le mot de « concret ». Ce qu'on veut, c'est euh, conduire des projets concrets pour nos étudiants. On l'a fait avec l'écologie, on l'a fait avec l'égalité des chances, on continuera à le faire si vous nous donnez la chance d'être vos élus. Ce qu'on veut, ce n'est pas de faire de la communication sur les réseaux sociaux, c'est de faire du concret. Euh, je vous ai donné des mesures concrètes avant, je pourrais peut-être poursuivre ces mesures-là, euh, enfin, si on vient sur le sujet de l'écologie ou peu importe. Le second, c'est l'ouverture. Nous sommes des doubles diplômes, et nous sommes convaincus que l'ouverture de notre université est un réel enjeu. On a beaucoup de doubles diplômes, on a des common law, on a des bermupas, on est convaincus que les étudiants de l'étranger sont très importants pour nous. Donc voilà, l'ouverture. Et enfin, l'excellence. L'excellence parce qu'on pense qu'il faut de l'égalité des chances, mais il faut aussi de l'excellence. Et euh, ça va, niveau temps, ok parfait, je vois des gestes. Et l'excellence, et on veut garder cette excellence au sein d'Assas, tout en permettant à euh, toutes et toutes de réussir, avec de l'égalité des chances. Je vous remercie, donc, concret, ouverture et excellence. Donc, trois mots. Le premier, euh, ça serait bien-être. Je pense qu'on est dans une université où le cadre est plutôt agréable. Euh, la feuille de route écologique qui va être, qui va être mise en place permettra d'accentuer ce, ce bien-être dans, dans de bonnes conditions écologiques. Le deuxième, formation. On est ici, évidemment, pour étudier. Donc, veillez à ce que les formations proposées soient cohérentes et euh, nous permettent ensuite euh, d'obtenir euh, de, des diplômes reconnus. Et la troisième chose, euh, ça serait expérience. J'aimerais dire plus précisément expérience professionnelle. Euh, les études, elles préparent évidemment à l'entrée sur le marché du travail. Et aujourd'hui, il est quand même compliqué, euh, notamment dans cette université, et je pense qu'on pourra y revenir après euh, sur la question des stages, et, euh, donc, euh, qui sont quand même le, une manière d'entrer dans le monde professionnel et donc d'acquérir de l'expérience. Et donc, c'est ces trois mots que j'aimerais mettre en valeur, bien-être, expérience et formation. Merci. Alors, deuxième thème, on va, on va partir sur tout ce qui est vie institutionnelle. et euh, euh, Première question qu'ont posée les, les étudiants. Comment envisagez-vous votre rôle au sein des conseils centraux, c'est-à-dire au sein du conseil d'administration et au sein du Conseil des études et de la vie étudiante. Votre conception de votre rôle de représentant. Eh ben, je vais le découvrir en même temps que les étudiants, vu que je n'ai jamais cg pour l'instant, mais euh, sinon, toujours apporter les trois mots euh, précédents, cohérence, unité et foi. Euh, pour euh, être plus précis, étant président de l'Alliance, euh, j'ai dû restructurer toute l'association et j'ai dû... Euh, malheureusement euh, être témoin de l'absentéisme de nos élus lors du dernier mandat. Heureusement, euh, la Corpo nous a bien aidés pendant ce mandat-là, en, euh, en, en nous donnant du coup, les, les comptes rendus, etc. Euh, L'alliance d'hier n'est plus la lance d'aujourd'hui, clairement pas. Cette fois-ci, euh, on se bat, on se bat réellement. Euh, on a l'habitude, c'est juste une mauvaise passe, ça arrive à tout le monde, malheureusement... C'était pendant le Covid, donc ça a empiré euh, les choses, mais, euh, mais essentiellement du sérieux et de la cohérence. Alors, euh, Moi, en tant qu'élu Assassin Progress, euh, au sein des conseils, euh, j'aimerais qu'on représente un réel contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'ait pas peur de s'opposer à la présidence de l'université, euh, et qu'on prenne la parole. On, est, on a d'ailleurs euh, un taux de parole euh, de, de 32% euh, au sein des conseils, euh, au sein de l'ensemble des conseils. Ensuite, on a également un taux de présence à 100%, euh, que l'on assure également pour suivre euh, et continuer sur cette euh, lancée. Euh, du coup, voilà, apporter, euh, représenter un, un réel contre-pouvoir afin de la voix des étudiants et des étudiantes de manière réelle et concrète. Alors, euh, comment j'envisage le rôle d'un un élu uni au sein du conseil d'université Alors, pour reprendre les trois mots que j'ai cités tout à l'heure, c'est la défense de la liberté d'étudier, du mérite, de la professionnalisation. Euh, donc ma collègue parle de contre-pouvoir euh, contre la présidence. Moi, je parlerais plutôt euh, dans ce cas-là de contre-pouvoir contre les idéologies qu'on combat, évidemment, une association politique. On ne veut pas se cacher de ça. Euh, donc euh, voilà, même si à ça, ce n'est pas toujours la priorité, c'est quand même euh, un combat qui nous est cher. Merci. Euh... Moi, un mot qui, qui m'est cher, c'est l'accessibilité. Je pense qu'en tant qu'élu étudiant, ce qu'il faut, et c'est la première vocation de notre, notre mandat, c'est ça, c'est de représenter les étudiants. Donc c'est porter la voix d'un étudiant. C'est peut-être une grande phrase dit comme ça, mais, mais c'est un vrai travail de fond à faire. Euh, ça prend des heures de, de rester au contact des étudiants, mais on est engagé pour ça et c'est pour ça qu'on est là. Euh, moi, je pense qu'il y a une alternative à cette notion de contre-pouvoir qui, je trouve, est très péjorative et belliqueuse. Euh, ce qu'on veut, c'est nous, essayer de trouver des compromis, d'avancer de manière constructive. On l'a fait avec l'EPEX, on l'a fait sur l'écologie, on l'a fait sur beaucoup de thématiques, on veut continuer à le faire. On veut être accessible, on veut avoir une relation aussi privilégiée comme les autres élus avec la présidence pour pouvoir avoir des canaux de communication et agir efficacement pour vous. Donc voilà, euh, nous la liste UDDA, on agira de manière collégiale tout d'abord, ce ne seront pas que les têtes de liste qui euh, agiront, euh, ce sera de manière collégiale, et en plus de cela, on veut rester accessible pour euh, toutes et tous les étudiants. Je vous remercie. Alors nous tout simplement, ce qu'on veut c'est continuer euh, ce qu'on a fait durant un an et demi, donc c'est euh, siéger au conseil, essayer d'y participer, et puis euh, essayer de, de créer un lien entre les étudiants et euh, l'administration et aussi évidemment la présidence, euh, porter les revendications des étudiants lorsque celles-ci sont cohérentes et surtout légitimes, et puis veiller à ce que l'université euh, évolue. Euh, je suis aussi gêné par la notion de contre-pouvoir euh, qui, qui, qui implique une sorte de relation belliqueuse qui, dans les faits, n'existe pas. Il y a parfois, on l'a dit, des, des différences, notamment avec euh, la, la présidence, mais on arrive généralement à trouver des compromis. Et sur cette voie-là, qu'on a envie de continuer euh, durant les deux prochaines années à venir pour porter euh, la voix des étudiants sans que celle-ci aille forcément à l'encontre de ce que veut la présidence si les projets euh, de l'administration sont bons pour l'université. « Quel est, selon vous, le rôle des vice-présidents étudiants ?» Ça aurait dû être une question pour Ada et Lucas, mais vu qu'on est la même liste et que je vois un peu votre travail, je vais essayer d'y répondre. Euh, alors, le vice-président étudiant, euh, pour ceux qui ne savent pas, le président de Braconnier est entouré d'une équipe de vice-présidents avec plein de thématiques à chaque fois, et euh, les certains élus de ce qui va être la CEVE euh, peuvent concourir au poste de vice-présidence étudiante. Il faut, je pense, euh, comme à l'image de Lucas et de Ada, euh, savoir rester neutre, savoir euh, faire une passation correcte, euh, être là pour toutes les assauts, n'en favoriser aucune, Évidemment, on en a vu, on a vu ça par le passé. Des dérives, ça suffit. Maintenant, c'est la cohérence. Encore une fois. Donc, euh, ces six mois de mandat, Ada, c'est ça Six mois. Six derniers mois de mandat se sont extrêmement bien passés. On continuera ça en avril après les élections, je l'espère. Alors, euh, la vice-présidence étudiante à laquelle on avait aussi euh, concurru, euh, concouru euh, l'année dernière, euh, enfin, le, il y a six mois, euh, du coup, euh, euh, aux côtés de... Ah, euh, oh, Désolée. Euh, à laquelle nous sommes arrivés en deuxième, euh, après euh, Ada euh, et son binôme. Euh, alors, pour moi, la vice-présidence étudiante, c'est un relais euh, fiable et direct qui porterait... Euh, euh, Au-delà euh, des, des revendications de chacune des associations, euh, effectivement euh, il faut se détacher euh, en soi de pas se détacher mais euh, ne pas préférer l'association on, on, par laquelle on est élu. Euh, ensuite, euh, comme je l'ai dit précédemment, euh, c'est de prendre ce, ce rôle très au sérieux et de ne pas... Euh, d'être euh, euh, réactif, de toujours, euh, porter à coeur, de toujours porter à cœur euh, ce projet au fur et à mesure du mandat, et euh, ce qui permettra également une, une, une, euh, un travail plus effectif avec les autres associations qui, elles aussi, sont sollicitées par les étudiants euh, et les étudiantes. Alors, pour moi, la vice-présidence étudiante, c'est l'opportunité, donc, pour les étudiants, de s'assurer une bonne représentativité, euh, évidemment, auprès euh, du président. On a de la chance d'avoir euh, ici, à SAS un président qui est proche des associations, qui est à l'écoute des associations. Et donc, avoir un VPE, c'est l'aubaine, de pouvoir être le porte-parole de toutes les associations euh, afin d'assurer de, de, de bonnes conditions d'entente euh, des associations, et d'assurer un bon relais entre les revendications des étudiants euh, et, euh, et la présidence de l'université. Alors, je vais, je vais éviter les répétitions pour aller vite, parce que mes camarades ont dit l'essentiel, mais simplement, la, la VPE pour nous, UDDA, c'est euh, d'abord l'indépendance, parce qu'on pense que euh, pour être un VPE qui agit pour l'ensemble des étudiants et l'ensemble des associations, euh, il ne faut pas être attaché directement euh, à euh, une association ou bien, dans les faits, ne pas agir pour l'association. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment ça, c'est représenter tous les étudiants. Euh, voilà, je pense que c'est une question qui ne demande pas un développement très long, c'est l'indépendance qui prime dans ce rôle. Je vous remercie. Euh, étant le dernier à parler, je vais évidemment éviter de répéter ce qui a été dit, parce que globalement, ça résume bien la chose. Donc, euh, je le redis, mais l'indépendance et aussi euh, ce que Clervy a bien dit, là, un peu le rôle de porte-parole de, des, des autres associations de l'université. Euh, voilà. Alors, dernière question concernant la vie institutionnelle. Comment envisagez-vous votre relation avec le président Braconnier et avec le vice-président Quentin Eperon Comment pouvez-vous envisager de travailler à leur côté ben, Super. Moi, j'ai déjà prévu d'apporter des crêpes à M. Eperon quand on fera des guéris de crêpes avec l'UGES. Mais euh, sinon, euh, pour le coup, M. Braconnier, je ne sais pas si vous nous regardez, mais moi, je croyais pas trop. Quand vous vous êtes présenté à nous il y a un an et demi, en nous disant, je suis là pour donner la voix aux étudiants, je vous avoue, j'étais un peu dubitatif. Euh, par la suite, j'ai vu vos actions, j'ai euh, été invité dans votre superbe bureau, euh, pour parler de l'alliance et tout, j'étais super content, franchement, c'était top. Et surtout, ce qui était très bien, c'est que j'étais entendu, J'étais pas simplement écouté, dans le sens où j'ai relevé euh, certains problèmes qui ont tout de suite euh, suscité une forte euh, interaction avec euh, le président et son chargé de cabinet, notamment au fait euh, d'installer des créneaux de choix d'horaire de TD euh, par licence pour éviter que le site crache ou encore de réaménager les locaux des associations au sous-sol. Donc ça, c'est franchement, franchement bien. Et Monsieur Eperon, pareil, là, nous avions un flou sur le règlement intérieur quant aux organisations d'événements associatifs lors de cette campagne électorale. Et il a été extrêmement à l'écoute. Et honnêtement, il n'y a rien qui puisse me faire dire que ça ne sera pas pareil lors de notre mandat. Alors, euh, comment j'envisage ma relation avec euh, le président de l'université et son vice-président euh, Alors, lorsque j'ai parlé de contre-pouvoir tout à l'heure, euh, c'était juste pour souligner le fait qu'un contre-pouvoir est essentiel à la vie démocratique euh, autant d'un pays que euh, d'une université. Donc, euh, moi, je serai ce relais-là relais par rapport à la présidence, euh, mais toujours dans une recherche de collaboration et euh, d'entente euh, mutuelle. Euh, après, je n'ai pas eu la chance de m'entretenir avec Braconnier personnellement. Euh, c'est la première fois que je me présente sur des listes et euh, c'est la première fois que je. Enfin, c est, c est, tout ça, c'est nouveau pour moi. Euh, donc, je serai aussi dans une euh, optique d'apprentissage. Euh, enfin, c'est l'université, du coup, euh, pareil, c'est une expérience euh, universitaire unique. Euh, S'agissant du vice-président, euh, euh, je l'ai rencontré aujourd'hui pour la première fois également, et on a notamment parlé du problème euh, qui se posait aux associations par rapport aux stands, euh, aux, associa aux associations mêlées euh, aux élections par rapport aux stands dans, la, dans le hall, car aujourd'hui on est le 8 mars, donc euh, Joyeuse euh, Journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre. Euh, et, euh, ai, d'ailleurs, avec Assassin Progress, on propose euh, dans notre programme d'institutionnaliser ces journées. Merci. Voilà. Merci. Alors, euh, s'agissant des relations donc, avec le président et le vice-président, moi, j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer euh, le président Braconnier, qui, à l'époque, était le professeur Braconnier, euh, qui, euh, comme l'ont déjà dit mes camarades, euh, a vraiment un intérêt pour toutes les associations qui sont présentes à Assas. Donc euh, j'envisage cette relation comme vraiment une, une relation de confiance, finalement, euh, envers, bah, une, de confiance mutuelle, finalement, d'une confiance réciproque euh, entre euh, les étudiants et, euh, et la présidence. Et euh, s'agissant du vice-président de M. Eperon, j'ai eu aussi euh, la chance de pouvoir m'entretenir avec lui euh, Monsieur Eperon a aussi beaucoup d'intérêt pour la vie étudiante, s'intéresse aux actions de, de chacun, de chacune des associations, et je pense que c'est une vraie richesse d'avoir une présidence euh, aussi à l'écoute des associations, et j'espère que cela va continuer. En tout cas, moi, voilà, je considère que euh, la relation doit être une relation donc, euh, de confiance, d'écoute et, euh, et de partage, finalement. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai eu la chance de côtoyer M. Braconnier, euh, M. le président Braconnier depuis un an et demi, vu que je suis élu en conseil d'administration. Je ne peux pas parler de M. Braconnier sans parler de M. Roulet aussi, qui est là, son, son directeur de cabinet. Euh, ce sont des personnes qui sont très à l'écoute, très à l'écoute. Euh, qui sont toujours à la recherche du compromis. Alors j'ai aussi utilisé souvent cette notion, mais compromis ne veut pas dire euh, euh, se coucher et faire euh, que des concessions, c'est simplement essayer de, de trouver des points d'équilibre. Donc comment est-ce que j'envisage euh, ma relation avec eux euh, bah, Simplement c'est poursuivre ces débats francs, que je conduis au quotidien avec l'association, parce que je le redis, c'est tout le temps une action qui est collégiale, pour pouvoir essayer de, de trouver des points de convergence, des points d'équilibre pour pouvoir faire avancer notre université. Et monsieur le vice-président EPRON est dans cette même démarche d'écoute, d'attention aux associations étudiantes et... Ben, si j'ai l'occasion maintenant de le dire à la caméra, je vous en remercie et c'est pas parce que je vous en remercie que je n'oserais pas dans le futur vous dire euh, quand je pense qu'une chose ne va pas et que nous étudiants, nous pensons que les choses ne vont pas. Mais je vous remercie de, de, de nous permettre d'avoir des débats aussi francs avec vous et euh, qu'on puisse trouver tous ensemble euh, des points d'équilibre. Voilà. Merci. Nous avons donc la volonté d'être dans la continuité. Euh, ça a été très bien dit, le président Braconnier est extrêmement à l'écoute, accessible. Euh, lorsque les élus étudiants ont une revendication ou une question à lui poser, généralement lui ou son, son équipe répondent assez rapidement par mail, téléphone, etc. Donc euh, de ce point de vue-là, il y a une vraie évolution par rapport à ce qui pouvait se faire avant son, son élection. Euh, la mise en place également d'une euh, d'une réunion mensuelle avec les élus étudiants de façon informelle afin de préparer les conseils et je crois qu'il fait de même avec les professeurs Et une vraie avancée pour, pour l'université pour faire entendre les revendications des étudiants et donc du, point, du côté de monsieur Eperon il est effectivement à l'écoute de tous les projets de l'université que les, que les associations veulent mettre en place et donc nous avons simplement envie de continuer comme ça être en de bonnes relations avec eux et de, de, de faire avancer tous nos projets. Alors, on, on va vous demander à présent de présenter deux de vos projets que vous souhaitez soutenir et si possible donc mener à bien dans les deux prochaines années euh, si vous êtes élu euh, au sein des conseils centraux. Donc deux projets phares de votre programme. Deux projets phares, euh, c'est complexe parmi les 75 propositions de notre profession de foi, mais... Euh, la première, ça va être euh, de permettre des emplois étudiants au sein de la fac, parce que trouver un taf à côté du, de l'université, de perso, je le fais, c'est galère. En plus de ça, euh, après, on se fait un peu euh, taper dessus pour les TD. On ne peut pas choisir, à part si on a signé notre contrat avant le début de choix de TD. Bref, c'est un peu galère. Et en plus de donner un emploi aux étudiants, c'est aussi permettre d'ouvrir la BU un dimanche sur deux, d'ouvrir la BU un peu plus tard, le soir, si certains étudiants peuvent être responsables de la bibliothèque universitaire. Et euh, la seconde proposition, c'est la présence d'infirmières et de psychologues dans absolument tous les centres d'Assas, tous les jours, parce qu'on l'a bien vu, on l'a répété, et les infos s'en chargent aussi, euh, la crise Covid, ça a été quelque chose où on, a, on, est, on en est tous sortis changés, euh, mentalement, essentiellement. Et je pense que c'est hyper important, surtout à l'université, où on est lâché dans le grand bain, où on n'a pas vraiment de repères, de pouvoir avoir euh, une écoute pour la psychologue et surtout une assistance euh, euh, médicale qui représente l'infirmière, qui aura sur son petit bureau, je l'espère, plein de produits euh, de nécessité gratuits. Voilà. Alors, euh, une des propositions phares de notre programme euh, dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de discrimination, euh, ce serait l'ouverture, euh, la création d'un observatoire de la vie étudiante et des discriminations. Vous avez déjà entendu parler de la commission des droits, euh, mais celle-ci n'est pas dotée d'assez de prérogatives. Alors, euh, l'idée, ce serait euh, d'ouvrir, de créer un observatoire au sein d'Assas pour pouvoir euh, la conseiller euh, et veiller euh, à la lutte euh, contre les discriminations. Parce qu'on a communiqué là-dessus avec Assassin Progress, mais euh, l'université euh, Gustave Eiffel avait mené une, une enquête euh, sur la discrimination en master, et euh, 30, euh, la euh, 30 des euh, étudiants euh, ayant un nom de famille à, cons à consonance maghrébine se font refuser l'accès plus facilement refuser l'accès en master de droit. Euh, voilà. Et ensuite, euh, on aimerait aussi mieux ajuster les plannings des étudiants, comme tu l'as bien euh, précisé, mais également pour les étudiants qui euh, ont des situations géographiques particulières, particulières, euh, je parle des étudiants qui habitent en banlieue, comme, euh, la plupart, euh, comme une, une grande partie des étudiants d'Assas, euh, parce qu'avoir un TD jusqu'à 22h alors que euh, tu dois euh, te rendre à la, euh, au terminus du RERD, ce n'est juste pas possible euh, pour, des, pour des raisons autant pratiques que de sécurité. Donc euh, on verra à ce que ce soit mis en place si on est élu. Donc, euh, pour l'Uni, si je devais euh, retenir euh, deux mesures phares, ce serait euh, d'abord donc un projet qu'on a intitulé BU by night. Ce serait l'ouverture, en fait, de la BU jusqu'à minuit euh, en semaine euh, parce que, euh, voilà, on considère que... Enfin, euh, ouais, je dis minuit, je, je, mets, je mets en horaire, voilà. Euh, parce qu'on considère que, euh, bah, déjà, la BU à Assas se ferme particulièrement tôt et que même si on a l'opportunité d'aller dans d'autres bibliothèques universitaires, c'est toujours plus agréable euh, d'être dans sa propre rue et de savoir qu'on peut euh, travailler jusqu'à tard le soir. Euh, beaucoup euh, d'étudiants ont des situations euh, euh, en termes de, de, de logements qui peuvent être compliqués, qui n'ont pas forcément envie de rentrer chez eux, euh, pour qui ça peut être compliqué de réviser, de travailler chez eux. Donc voilà, Donc, l'ABU, ce serait vraiment euh, une, bonne, euh, ce serait une bonne chose pour faciliter voilà, les conditions de travail. Donc voilà, l'ABU ouverte jusqu'à minuit. Ensuite, euh, notre deuxième proposition phare, ce serait la création d'une banque de stages pour permettre justement euh, la professionnalisation, l'insertion professionnelle euh, et vraiment la mise, à, la mise à disponibilité plutôt pratique euh, et accessible de, de stages. Moi, j'ai souvenir qu'en L1, j'ai voulu faire des stages. Bon, ça a été, je trouvais qu'il y avait quand même un certain manque d'accompagnement. Donc, pour pallier ce problème, je pense qu'on pourrait euh, voilà, créer cette banque de stages. Euh, pour y remédier. Voilà. Bien, je vous remercie. Alors vous avez parlé de discrimination sociale, de discrimination géographique, de sélection en master, de stage. Eh bien écoutez, c'est parfait parce que c'est tout ce qu'il y a dans notre programme Égalité des chances. On a déjà commencé à euh, le mettre en place, on a euh, fait des formulaires pour les étudiants, on a eu des rencontres avec des professeurs parce qu'encore une fois, ce qu'on veut, c'est avancer de manière constructive. On veut mettre en place toutes ces choses dans un programme, de manière concrète, ce n'est pas juste des belles paroles, c'est quelque chose qui est déjà en train d'être mis en place et qu'on veut poursuivre dans la mandature future. Ce programme Égalité des chances, très concrètement, il vise à lutter contre les discriminations sociales et géographiques pour la sélection en master, pour toutes ces choses-là. On a un plan culturel, et j'en profite parce que monsieur le vice-président est là, mais on a la volonté de mettre en place dans le futur, alors encore une fois, c'est en négociation, mais un institut de la culture au sein d'Assas, au sein duquel les étudiants, et j'en ai parlé avant, aurait euh, la possibilité d'aller lire les, euh, les prix Goncourt, euh, de lire aussi euh, de manière euh, gratuite euh, des classiques. Voilà, on pense que euh, l'égalité des chances passe par la culture et c'est ce que euh, nous voulons mettre en place pour Assas au sein de cet institut de la culture, qui, euh, je le précise aussi, permettrait d'être un guichet unique pour avoir accès à des places euh, culturelles, se rendre euh, à la comédie française, je sais que vous y tenez vraiment, euh, monsieur Eperon, à la comédie française, au théâtre, voilà. C'est vraiment un programme complet qu'on va mettre en place et encore une fois, très concret pour vous les étudiants. Et deuxièmement, c'est la poursuite de la mise en place de la feuille de route pour la transition écologique, parce que oui, nous pensons que l'écologie est, non pas l'écologie punitive, je tiens à le préciser, mais, mais l'écologie constructive est, est un sujet d'actualité. Je m'arrête là, c'est très compliqué, parce que c'est des dispositifs très concrets, excusez-moi, il est très complet, mais, mais voilà, ce qu'on veut, c'est poursuivre notre action de manière concrète dans le futur. Je vous remercie. Juste pour te répondre très rapidement, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est d'ailleurs pour, pour ça que nous avons accepté euh, de participer euh, dans ces travaux parce qu'effectivement euh, cette charte est pleine de cohérence. Alors euh, deux propos, le premier ça serait, euh, je ne vais pas être très original mais sur tout ce qui est aspect stage et euh, professionnalisation, euh, aujourd'hui les, les professeurs, les directeurs de master nous enjoignent à faire des stages euh, mais on a les partiels qui finissent souvent avec les euros début juin voire mi-juin. Euh, ce qui nous laisse en fait fin juin et le mois de juillet pour faire des stages, puisque souvent l'université ne nous laisse pas, durant l'année, faire ses stages. Donc là-dessus, il y a un manque de cohérence euh, de la part de l'université. Donc ça serait le premier point, euh, évidemment, d'amélioration. C'est cette question des stages qui, j'ai l'impression, revient à chaque élection, mais qui finalement n'est jamais réellement traitée. Et euh, la deuxième, euh, le deuxième aspect, c'est sur euh, les formations. Euh, le développement de formations euh, déjà non juridiques, ce qui est de plus en plus le cas avec les formations euh, notamment de sciences politiques, d'éco-gestion, etc. Et dans les formations juridiques, qu'elles soient adaptées aux évolutions du droit. C'est euh, notamment aussi dans le projet de la charte le droit de l'environnement, euh, mais également tous les droits qui sont liés à l'internet, au cyber, etc. Bien, nous allons parler à présent de la vie étudiante, la vie de campus. Comment renforcer et dynamiser la vie étudiante à l'université Panthéon-Assas Et ce, à la fois, bien entendu, sur les sites de Paris, mais également sur le site de Melun. Alors, le site de Paris, mes chers confrères, consoeurs, on va vous battre. Euh, 17 assauts, c'est assez conséquent. La Corpo, l'UGS, bon bah, je pense qu'on peut se passer de présentation. Par contre, les 15 autres assauts de l'Alliance, elles sont un peu plus petites, mais tout autant incroyables. On a donc une moyenne de 3 événements par mois, à minima, euh, proposés par les associations de l'Alliance. Euh, il y en a beaucoup, je ne sais pas si... Je... Non, je ne vais pas vous faire la liste, mais vous pouvez aller sur le compte Insta, ils y sont toutes, c'est top. Euh, on va continuer ça, parce que euh, la force de la Corpo et de l'Alliance, c'est de vous représenter... De... Autant bien vous défendre en conseil et autant bien vous euh, faire, enfin, je sais pas, j'ai le mot en anglais, pardon. Le, euh, entertaining, genre dans la vie étudiante, divertissement, merci. Euh, on a toujours été là, euh, encore une fois, euh, la plupart des assos de l'Alliance, elles ont plus de 10 ans. 80, euh, la Corpo, 87 ans. l'UGES plus de 30 ans. On a toujours été et dans les conseils et dans les campus. Ça ne va pas changer et à la limite, ça va augmenter. Voilà. Alors, euh, pour Assassin's Progress, déjà, euh, il faut préciser qu'on est présent dans, autant à Paris qu'à Melun, euh, notamment sur nos listes. Et. Euh, du coup, ce qu'on voudrait mettre en place, par exemple, c'est euh, des permanences euh, où on recevrait des étudiants et des étudiantes au sein de, de la fac euh, pour discuter de n'importe quelle problématique qui leur, euh, qui leur euh, sont euh, posées. Et, euh, de cette, mais que ce soit euh, un échange qui soit, euh, on va dire... Euh, en sécurité, enfin, euh, l'objectif d'Assassin Progress, c'est de rendre cette fac euh, la plus safe possible pour, tout, euh, pour tous et toutes les étudiantes. Euh, ensuite, euh, il y a aussi, le, comme je l'ai déjà dit, l'institutionnalisation des journées internationales. Euh, les journées internationales, il y en a pour tout et n'importe quoi, c'est incroyable, mais... Euh, dans, dans notre objectif de lutte contre les discriminations et euh, d'égalité des chances, etc., euh, il y a aussi moyen de dynamiser la fac autour de ces euh, journées-là, qui sont très importantes, autant pour la vie universitaire euh, qu'au-delà. Donc, euh, pourquoi pas euh, mettre ça au profit de le, de le, afin de dynamiser euh, la vie étudiante et de rendre euh, les élus et euh, les étudiants les plus proches possibles euh, à ce niveau-là. Alors, euh, Au sujet de la vie étudiante sur les campus de Paris et de Melun, euh, déjà, je pense que pour toutes les associations, ce serait peut-être un, un plus de renforcer la communication au niveau de la vie étudiante, de la vie associative. Euh, ah, ça, ça, je vois qu'aujourd'hui, il euh, y a déjà pas mal de monde qui, euh, qui est ici présent, mais je pense que c'était encore mieux si, euh, si d'autres étudiants étaient venus et qu'on avait mis euh, donc, euh, un réel accent euh, sur une communication qu'on aurait un peu plus développée. Donc voilà, moi j'ai vraiment à cœur de développer la vie associative quelle qu'elle soit de la rendre accessible à tous les étudiants, que ce soit sur le campus de, de Paris et sur le campus de Melun. Voilà, et ensuite, en ce qui concerne plus particulièrement Melun, pour le coup, euh, je pense, alors, nous, on a des membres de notre association qui sont à Melun et qui déplorent le fait qu'effectivement, parfois, ils sont un peu délaissés des associations qui ne vont pas toujours à leur rencontre. Euh, donc, moi, voilà, ce que je propose, c'est d'aller... Euh, euh, bah, voilà, suivant cette idée de, de permanence qu'a annoncé euh, ma collègue, d'aller tenir bon, une permanence, bah, voilà pour chaque association sur le campus, euh, autant, autant que possible, afin vraiment d'avoir cet esprit, euh, cet esprit de, de, de partage, euh, cet esprit aussi de voilà de partage, de dialogue sur les deux campus euh, pour favoriser donc euh, la vie étudiante, voilà. Euh, tout d'abord concernant euh, Melun et Paris, moi je pense que l'objectif n'est pas juste de mettre euh, une permanence pour dire aux étudiants, regardez les étudiants de Paris sont là, euh, euh, soyez contents, parlez avec nous. Je pense qu'il faut un travail de fond pour permettre, euh, mais vice versa aux étudiants, euh, de passer facilement du centre Assas à Melun et et vice versa, je pense qu'il faut des activités communes et des activités de fond, c'est pas simplement une permanence avant les élections ou mettre 3-4 personnes de Melun pour dire ça y est, regardez, on, on est de Melun, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses, je pense que c'est des choses de fond, on en a déjà proposé, euh, d'ailleurs euh, notre, euh, notre action au centre Melun a été reconnue vu que maintenant euh, on a euh, en, en, en soutien une association de Melun qui plus est euh, écologiste, donc euh, c'est très important pour nous, donc c'est une action de fond qu'il faut conduire. De manière très concrète aussi, l'UDDA, on est l'association qui rassemble les étudiants de l'étranger, les étudiants de l'international. On pense que c'est une chance aussi pour la vie associative que d'avoir de euh, tels étudiants, parce qu'ils ont euh, une autre culture, c'est une richesse, euh, et on pense qu'il faut l'exploiter. C'est pour ça qu'on proposera, euh, dans le futur, une semaine euh, de l'international, ouvert tant aux étudiants d'Assas qui souhaitent partir à l'étranger que pour les étudiants de l'étranger arrivant à Assas. Ça permet une intégration, ça permet un circuit court, ça permet des soirées, ça permet euh, aussi un enrichissement de euh, la, la vie culturelle, de euh, l'offre pédagogique. Donc voilà, c'est un tout, c'est quelque chose de concret, et, euh, et encore une fois, c'est quelque chose sur le long terme. Ce qu'on veut, ce n'est pas simplement mettre euh, des stands à Melun et dire qu'on y est. Voilà, je vous remercie. Alors concernant Melun, puisque c'est euh, le sujet qui semble le plus euh, préoccupé euh, là tout de suite, euh, il faut aussi qu'il y ait des actions euh, que nous allions aussi dans ce sens, qui soient mises en place par l'université en elle-même et pas simplement les associations pour valoriser le campus. Ça passe notamment par l'organisation d'événements, je pense parfois aux conférences, aux colloques, etc., qui pourraient être organisés dans le centre de Melun au lieu d'être organisés au Panthéon, où, qui a certes le prestige, mais c'est aussi un moyen d'assurer aux étudiants de, du centre le soutien de l'université, le soutien des autres associations étudiantes. Et puis concernant la vie dans les campus, particulièrement ici du centre Assas, je pense que l'université répond souvent aux attentes et aux demandes des associations en leur permettant d'avoir des stands, de communiquer sur, sur les écrans de l'université, etc., sur les réseaux sociaux. Euh, il y a également sur Instagram voilà le compte qui fait la promotion de, de toutes les activités des associations. Donc de ce point de vue-là, il suffit d'être dans une forme de, de continuité. Merci. Ce compte-là, c'est la Corpo, hein. Je tiens à préciser, quand même. Alors, euh, quelles initiatives envisagez-vous pour favoriser l'inclusion de tous les étudiants de l'université et particulièrement des étudiants en situation de handicap Titre 3, prévention de l'étudiant. Premier point, mettre en place de meilleurs accès pour les personnes à mobilité réduite. Comme quoi, je vous mens pas, je vous enverrai le screen. C'est vraiment écrit en première proposition. Pour nous, c'est hyper important. Je vous raconte une petite histoire, je vais faire pleurer dans les chaumières. Mon oncle, il est, en, il est en fauteuil roulant et il n'a que eu de cesse de se demander s'il était bien accueilli, s'il était le bienvenu dans des centres. Euh, c'est la remarque qu'il fait en permanence, c'est la remarque pour laquelle il ne vient pas à certains événements familiaux, euh, etc. Pour moi, c'est extrêmement important qu'on puisse accueillir tout le monde. Il n'y a pas de différence, absolument aucune. Aucune. Il n'y a, de... a pas de différence entre les étudiants. On a tous euh, le même droit à l'accès, euh, aussi bien en termes d'égalité des chances, comme euh, mes confrères et consoeurs euh, le répètent, mais également en physique. Euh, c'est pourquoi euh, on demande aussi l'ouverture par Notre-Dame-des-Champs euh, de la fac, parce que ça sera quand même bien plus aisé. Euh, une rampe lisse euh, dans la cour de Vaugirard parce que les pavés en fauteuil roulant, c'est rarement pratique. Euh, encore un tas de choses, bien sûr. Euh, je vous avoue que les dispositifs précis, on les étudiera avec vous, je l'espère, puisque je ne pense pas que vous soyez contre ce genre de proposition, auquel cas je serais bien étonné. Mais euh, voici. Alors, euh, pour parler d'inclusion de toutes et tous, les, euh, des, euh, de tous et toutes, euh, au sein de l'université, euh, il me semble indispensable de parler euh, de la situation de mes euh, camarades euh, au sein de mon association Assassin LGBT. On essaye de mettre en œuvre euh, la, la facilitation euh, de l'utilisation du prénom d'usage au sein de l'établissement euh, universitaire dans le sens où euh, la situation est invivable pour ces personnes. Dans, euh, aller en TD, euh, etc., et se faire dead name à longueur de journée, c'est euh, ne pas être inclus euh, au sein de l'université. Et ensuite, en ce qui, euh, en ce qui concerne euh, les personnes à mobilité réduite, que je, euh, qui ne sont pas présentes euh, à Assas, du moins au centre Assas, euh, euh, euh, comment euh, par exemple, hier, euh, je tractais pour Assassin Progress et je me suis rendu compte, c'est tout bête, mais euh, juste, il euh, y a des personnes euh, en béquille qui, euh, qui essayaient de, de juste ouvrir la porte du centre assassin et euh, c'était une tâche qui leur était enfin qui leur était difficile. Donc j'imagine même pas les personnes qui qui sont comme qui sont dans cette situation euh, bah, tout le temps. Donc euh, voilà, on aimerait mettre en œuvre. Euh, euh, en collaboration avec ces personnes-là, parce que travailler avec les personnes concernées, c'est aussi euh, l'objet d'assassin's progress euh, Voilà. Merci. Bon, alors, pour euh, favoriser euh, l'inclusion en fait, des personnes à mobilité réduite euh, au sein de, de nos différents campus, bon, alors, nous, euh, sur notre profession de foi, on a aussi, euh, voilà, cette... Euh, cette idée de développer les infrastructures pour permettre euh, un meilleur accès aux bâtiments, donc comme l'ont dit mes camarades, rien de très original, et je pense qu'on sera plusieurs à retrouver cette proposition sur nos listes. Je pense aussi euh, aux personnes euh, qui, euh, parfois, ont du mal à prendre leurs cours, voilà, on sait déjà qu'il y a un dispositif qui existe pour que des étudiants puissent prendre les cours à la place d'autres personnes. Je pense que c'est une bonne chose et que ce dispositif devrait être renforcé pour être plus accessible voilà, et pour permettre toujours plus d'entraide entre les étudiants. Voilà, parce que tout simplement, ça facilite la vie étudiante, ça facilite les bonnes relations entre les étudiants et c'est ce qui est important. Euh, vous l'avez souligné à, à juste titre euh, à l'instant, ce qu'il faut c'est travailler avec les personnes concernées parce que c'est elles qui, qui vivent ça euh, tous les jours euh, et on n'a pas attendu aujourd'hui euh, avec l'UDDA mais aussi avec les autres associations et je tiens vraiment à le dire voilà. Pour travailler sur cette thématique, je me souviens, on en avait discuté aussi avec Athénaïs, on avait regardé au niveau de la présidence ce qui se faisait pour la mobilité et l'accessibilité au bâtiment je sais que c'est une obligation légale et c'est quelque chose qui se fait déjà, ça peut être amélioré avec plusieurs choses, mais sachez que c'est quelque chose qui se fait quelque chose déjà, donc c'est pas une, une révolution que, que de faire ça, on s'en est déjà... Enfin, on, a, on est déjà allé voir si c'était effectif ou non. Première chose, donc travailler avec les personnes qui sont concernées. Deuxième chose, c'est euh, conduire euh, des actions concrètes. J'en reviens euh, une nouvelle fois à, à, à cette notion que euh, j'ai déjà usée euh, je ne sais combien de fois pendant mon repos. Euh, ce qu'on veut, c'est euh, mettre en place un tas de petits dispositifs pour permettre aux gens en mobilité réduite ou en situation de handicap de mieux vivre au sein de l'université parce que c'est un objectif. C'est une grande phrase, je vous le dis. De manière concrète, ce qu'on veut, c'est aussi mettre des chargés de TD ou bien des étudiants qui pourront traduire euh, certains euh, cours d'amphi ou bien certains TD en langue des signes parce qu'on sait qu'il y a énormément de malentendants. C'est quelque chose de très important pour nous. Et enfin, euh, bien sûr, euh, bah je vois que c'est une idée qui a été partagée par plusieurs d'ailleurs, et, euh, et enfin, bien sûr, euh, travailler aussi euh, sur la mobilité, sur toutes ces choses-là. Vous l'avez dit, euh, l'emploi étudiant est un enjeu, prépondérant au sein de l'université, on pense qu'il faut le développer, et je pense qu'on pourra lutter justement contre ces discriminations faites aux personnes en situation de handicap par euh, ce circuit court et par cet emploi étudiant. Je pense que qui de mieux pour aider un étudiant qu'un étudiant, Eh bien c'est un étudiant. Sur euh, cette petite euh, addition, je vous laisse. Merci beaucoup. Euh, sur ce sujet, je ne pense pas avoir grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment, à savoir travailler avec les personnes concernées et peut-être organiser de temps en temps des consultations à ce sujet sur les problématiques qui peuvent être rencontrées, que ce soit dans la façon de se déplacer, dans la façon dont les cours sont dispensés, parce qu'il y a effectivement certaines personnes, certains étudiants qui peuvent être malentendants, tu l'as mentionné par exemple. Donc de ce point de vue-là, et puis, de façon générale, développer dans l'université des dispositifs physiques qui permettent aux étudiants qui peuvent être en béquille, en fauteuil roulant, etc., de mieux se déplacer et favoriser l'accès aux ascenseurs et toutes ces choses-là. Merci. Une euh, question concernant le FSDIE. FSDIE, c'est le Fonds de solidarité au développement des initiatives étudiantes. Nous, voilà, les étudiants s'interrogent euh, pour savoir quelles évolutions vous pourriez euh, envisager en tant qu'élu, euh, quelles propositions vous pourriez faire sur l'évolution euh, de ce mode de, de financement du monde associatif. La FSDIE... C'est du coup, comme le disait Madame Privelato, le seul moyen euh, pour, les, pour les assos étudiantes d'avoir un fonds fourni par la fac. A chaque fois, c'est la grande bataille et c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Nous, ce qu'on aimerait bien proposer, c'est que les assos qui demandent leur première FSDE, six projets concrets, évidemment, aient tout de suite un fonds pour lancer leur association. Euh, ensuite, pour les projets qui ressemblent à d'autres projets, qui existent déjà, ça c'est un peu triste. On a quand même beaucoup d'assauts, on a une belle part de marché, chacun peut prendre sa part de gâteau, c'est trop cool. Franchement, moi j'adore être à Assas parce qu'il y a tellement d'assauts différents, tellement de projets différents, que les assauts qui essayent de voler les projets des autres, je trouve ça plus triste qu'autre chose. Et j'aimerais bien que, à défaut de passer ça en commission, que ça soit tout de suite rejeté par la suite, euh, la FSDE que ça soit un peu plus accessible. Le CNA, par exemple, qui nous filme gentiment, ont eu une interdiction de FSDE à cause d'un reliquat, un malheureux reliquat. Un reliquat, c'est quand il vous reste de l'argent sur votre ancienne FSDE. Euh, c'est bien triste, parce qu'ils sont quand même là pour porter les projets et des étudiants et de la fac. Et quand la fac leur refuse un nouvel ordinateur alors qu'elle leur demande de filmer ce débat, je trouve ça un peu triste. Voilà. Alors, euh, s'agissant de la F, euh, oula, FSDIE, euh, à Assassin Progress, on est une association qui est relativement récente. Euh, donc, on a été créé, euh, on a créé l'association euh, en 2021, euh, le collectif en 2020. Euh, et euh, on, se, on, se fait, on est face à, à ces difficultés-là euh, en tant que nouvel asso. Et euh, alors qu'on, comment dire oui, voilà. Euh, par rapport aux associations qui sont là depuis euh, des vingtaines et euh, trentaines d'années à SAS, euh, on se rend bien compte que euh, les différences de moyens euh, euh, sont, sont présentes. Et euh, une de nos idées, ce serait de euh, comment dire, mettre en commun... Euh, les, euh, les outils que le FSDIE mettrait à notre disposition. C'est-à-dire que plusieurs associations pourraient utiliser, euh, par exemple, une caméra, de, euh, une caméra pour filmer, etc., euh, si le besoin euh, s'en fait euh, ressentir, et euh, qu'il n'y ait pas besoin de... C'est aussi, euh, dans notre programme, euh, une proposition qui vise à... Euh, à limiter euh, la surconsommation, et euh, la, fin, on, euh, étant donné qu'on prône, euh, bien évidemment, comme la plupart des associations d'Assas, euh, euh, la lutte pour euh, euh, comment euh, l'écologie, etc., ce serait une Merci. de nos mesures. Alors, s'agissant de la FSDIE, euh, je pense que ça peut être un bon outil pour permettre euh, l'entraide euh, et la, la collaboration entre les associations, je m'explique, je pense que euh, à partir du moment où des associations euh, développent le projet commun, euh, un projet commun, euh, des fonds peuvent être mis plus à disposition afin justement de favoriser cette collaboration euh, sans oublier évidemment euh, des, des activités euh, indépendantes que chacun euh, et chacune des associations pourrait avoir mais évidemment euh, l'objectif je pense c'est pas qu'on se tourne tous le dos euh, entre associations étudiantes d'Assas mais qu'on réussisse à accomplir des projets en commun et je pense que euh, voilà euh, moi je pour l'instant euh, Ai pas, euh, en, je n'ai pas été élu, donc je n'ai pas eu euh, l'occasion de m'exprimer là-dessus. Mais si c'est déjà le cas, euh, bah, pourquoi pas euh, voilà, continuer dans cette euh, lancée. Et puis si ce n'est pas le cas, euh, essayer euh, d'amorcer euh, euh, euh, ce fonds de solidarité euh, en faisant en sorte euh, de permettre une collaboration plus étroite entre les, les associations. Alors je suis ravi que vous ayez mentionné euh, la FSDE simplement sous son prisme associatif parce qu'il existe aussi un, un, un pan euh, international pour la FSDE et je tiens à préciser ça pour nos étudiants euh, de double diplôme qui, qui nous regardent. Euh, sachez que quand vous partez à, à l'étranger, vous pouvez avoir accès à des aides à l'international. Ça a été simplement mentionné sur une liste comme ça en, en CA au détour d'une conversation et donc du coup j'ai pris les devants, j'ai envoyé un message à la présidence avec l'association pour pouvoir euh, communiquer là-dessus. C'est tout de même 1500 euros, c'est quelque chose d'important, je pense que c'est bien aussi que vous ayez accès à cette information-là et donc la FSDIE aide, euh, aide aussi à, à financer euh, un départ à l'étranger. Donc euh, voilà, je pense que c'était une précision importante à faire pour, pour nos étudiants. Deuxièmement, euh, sur euh, l'associative, je pense que euh, nos camarades ont déjà tout dit. Je vois que vous euh, commencez aussi à, à fatiguer, donc je ne vais pas être trop long, simplement pour dire qu'il faut continuer à développer ce genre de dispositif et qu'on a de la chance à Assas d'avoir beaucoup de moyens. Et Il faut continuer euh, sur cette lancée-là. Je vous remercie. Je vais faire court également, étant plutôt en accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, l'université effectivement dispose de moyens financiers qui sont plutôt intéressants pour les associations étudiantes il pourrait être bien de voilà pas de les réserver mais euh, plutôt de les distribuer vraiment à toutes les associations qui en ont besoin ce qui n'est pas forcément toujours le cas de certaines associations et j'inclus la mienne qui peuvent être à échelle nationale euh, euh, donc euh, voilà ce, ce, de ce point de vue là essayez vraiment d'écouter tous les projets et de, euh, de bien répartir cet argent afin que tous puissent participer à la vie du campus et au-delà des sous, engagez-vous dans les associations, c'est très important. Merci. Alors, euh, effectivement, euh, je pense que tout le monde fatigue. Euh, le temps tourne, il nous reste très peu de temps. On va conclure. Euh, on a, a ne prendra pas de questions dans le public. Euh, donc voilà, trois minutes. Attendez, je, je, je reprends mon... Voilà. Enfin, c'est plus qu'un bilan, c'est votre conclusion... Euh... Voilà, il vous reste trois minutes pour, pour, pour convaincre l'auditoire. Euh, L'Alliance Corpo, c'est du coup, on le redit, 17 étudiants, plus de 500 étudiants. Ce pourquoi, euh, bien sûr, les guérites dans les halls pour aller à, à la rencontre des étudiants est très important. Mais quand on en représente déjà 500, je vous avoue que euh, ça se règle plutôt par message privé. Mais on sera là, vous inquiétez pas. Euh, par la suite, cette première place un peu complexe, je vous avoue, parce que euh, tenter de comprendre vos questions, madame, j'ai peur de vous maintenant, je dois vous l'avouer, euh, et, euh, et se faire reprendre avec euh, des plus belles formulations et des précisions dont je ne pensais pas euh, devoir euh, vous les présenter, ça donne un peu une redondance, mais euh, je suis sûr que vous avez des vraies idées et que vous ne passiez pas votre temps à me répéter. Euh, sur ce... Euh, on est à politique, à confessionnel et à syndical. C'est la pointe de la flèche de ce qu'on représente. C'est tout l'attrait de ce que peut présenter l'Alliance Corpo. On est une liste qui représente absolument tous les diplômes, absolument tous les étudiants. N'importe quelle facette vous ayez dans votre vie, il y en a forcément un à l'Alliance la, Corpo euh, qui la partage avec vous. Euh, et... On est quand même les assos les plus présentes et dans, et dans la vie de campus et dans les conseils. En globalité, je parle, pour pas qu'on me reprenne. Mais euh, voilà, franchement, euh, en plus cette année, c'est en distanciel, donc il y a peu d'excuses pour ne pas voter. C'est hyper important, les taux d'abstention, ils sont monstrueux à chaque fois. Alors qu'on veut vraiment se battre pour vous. Certains sont là pour les lignes de CV, sûrement pas moi. Euh, vu le temps que je passe ici, c'est râpé pour mon master. Mais euh, voilà, juste votez pour vous, votez l'Alliance Corpo et on se retrouvera euh, au goûter crêpe dans deux semaines. Alors, euh, pour conclure sur Assassin Progress, euh, je tiens à dire qu'on est une, une association relativement récente, encore une fois, et euh, qu'en seulement deux ans, on a largement fait nos preuves et on va continuer euh, à le faire. Euh, on a, je l'ai déjà dit, on est la première association élue d'Assas et euh, on aimerait continuer euh, comme ça. Donc, euh, raison de plus pour voter Assassin Progress. Euh, on est, euh, je souhaite aussi parler de nos partenaires, euh, car sans eux, euh, nos partenaires qui sont aussi engagés que nous, euh, car sans eux... Euh, je que le projet d'Assassin Progress ne serait jamais né et euh, n'aurait pas autant, euh, autant d'intérêt euh, euh, actuellement. Euh, je voudrais aussi revenir sur euh, les valeurs qu'on prône, parce qu'au-delà euh, du fait qu'on est une, euh, qu une association de représentation étudiante et qu'on concourt euh, aux élections euh, étudiantes, euh, on n'est pas politique, mais euh, il est... Euh, comment dire Enfin, euh, certes, euh, par rapport aux autres associations, euh, c'est ce qui nous différencie. Euh, euh, et du coup, on voudrait continuer à prôner euh, les valeurs qui nous, re, qui nous sont chères, euh, autant sur le plan personnel que sur euh, du coup, ça, leur retranscription sur le, au niveau universitaire. Donc, euh, la justice sociale, euh, l'égalité des chances, euh, la solidarité... <rire> euh, la lutte contre les discriminations, parce que euh, être une personne, euh, enfin, être une personne concernée de, par toutes ces discriminations, à ça, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre au quotidien. Et je trouve, enfin, je, je tiens à préciser que c'est hyper important qu'on soit présent dans le débat euh, en tant que personne euh, victime de ces de ces discriminations et euh, de pouvoir faire porter notre voix et de celles et ceux qui en sont également. Euh, voilà, euh, Assassin's Progress, c'est ça, et plein d'autres choses. Euh, je vous invite euh, également à aller consulter nos réseaux sociaux sur lesquels euh, notre fantastique euh, équipe de communication euh, travaille euh, incroyablement euh, bien. Euh, voilà. Votez Assassin's Progress euh, les 15, euh, 16 et 17 mars au Conseil. Euh, on sera là pour vous, et euh, on est là pour assurer euh, la représentation étudiante comme vous, euh, vous souhaitez être représentée. Alors, euh, pourquoi voter pour l'Uni Alors, euh, déjà, euh, je pense qu'on n'a pas démérité... Alors, j'ai pas euh, pu faire euh, de mandat, moi. Pas, euh, aucun de mes camarades n'a pas pu euh, faire de mandat pendant sept euh, ans et demi, mais nous n'avons pas démérité. Nous avons quand même montré qu'une action était possible, même si même si nous ne siégeons pas euh, aux différents conseils de l'université et aujourd'hui on voudrait multiplier ces actions évidemment et euh, vraiment avoir la légitimité de pouvoir représenter euh, ces étudiants qui nous font confiance pour défendre euh, les valeurs euh, du travail de la, li de la liberté d'étudier du mérite et de la professionnalisation évidemment porter euh, une voix euh, contre les idéologies que nous dénonçons mais voilà nous n'avons pas euh, nous n'avons nous pas démérité, nous nous sommes quand même euh, on, on s'est quand même pas mal bougé euh, pour euh, essayer de d'aider un maximum les étudiants surtout pendant la période du Covid et on pense que donc euh, les projets que nous avons mis en place pour euh, d'autant plus euh, rayonner que nous euh, nous aurons euh, si nous si nous avons euh, des élus voilà donc euh, votez unis et faites voter unis autour de vous le 15 16 et 17 mars merci beaucoup alors je vais encore encore une fois essayer d'être très court euh, l'UDDA et euh, assens Melin Environnement on est euh, attaché à une action concrète. J'ai dit ce terme, je pense, dix mille fois euh, euh, pendant ce débat, mais on est vraiment attaché à ça. Euh, voilà, l'écologie avec euh, la feuille de route pour euh, la transition écologique, le programme Égalité des chances pour l'égalité des chances, et enfin la charte Interasso pour euh, la lutte contre les euh, euh, discriminations sexuelles et sexistes, qui est conduite, je le répète, avec toutes les associations. On n'essaye pas de s'accaparer ce sujet-là. Ce qu'on dit, c'est qu'on conduit des actions concrète, y compris avec Assassinet, qui aujourd'hui n'a malheureusement pas euh, l'occasion euh, euh, de s'exprimer. Je vous remercie, allez voter, c'est très important, et je vous souhaite une très belle journée. Bah je vais reprendre ce qui vient d'être dit, évidemment, aller voter. Alors, euh, bon, j'aimerais vous dire d'aller voter cocarde ici, même si je pense que la plupart des gens qui assistent au débat sont déjà membres d'une association et savent déjà pour qui ils vont voter. Et c'est là que c'est un peu dommage, c'est que les étudiants ne s'intéressent pas assez à ces élections, alors qu'honnêtement, voter, ça prend deux secondes. On a trois jours pour le faire, donc je vous invite sincèrement à aller voter. Il y a des associations politiques, apolitiques, donc il y a, de, voilà, il y a du choix. Euh, c'est voter pour la cocarde, c'est voter pour la continuité de ce qu'on a fait, c'est soutenir nos idées, et donc, euh, votez pour nous. Merci. Merci. Monsieur Eperon va conclure. Bon, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je dois dire, il faudrait qu'on en fasse un deuxième. C'était intéressant. Il y avait des idées, il y avait des visions différentes. Et donc le, le débat a totalement, enfin euh, le contrat a été honoré, le, le débat a parfaitement rempli son objectif, euh, en plus avec un public qui n'est pas, pas négligeable, donc euh, je trouve ça bien. Et euh, je vous ai trouvé bon aussi parce que je vous ai trouvé clair, vous avez préparé la séance, euh, vous avez été intéressant, c'était dynamique, c'était bien. Enfin Vraiment, si je devais vous mettre une note, je vous mets 20 sur 20, si j'ose dire. Euh, voilà, ça, ça et Donc c'était très bien. Euh, alors... Il euh, y a une chose, c'est que évidemment, on n'a pas parlé de tout. Vous savez, c'est un peu comme lorsque des vieux amis se retrouvent. On ne s'est pas vu depuis longtemps. On prend un verre, on commence à 20h, à minuit, bah, il faut rentrer chez soi. Hein, et puis, bah, on n'a pas parlé de tout. On n'a pas parlé de tout, c'est vrai. Euh, mais euh, moi, c'est mon côté droit public qui réapparaît. Euh, dans, dans les élections, c'est toujours comme ça. En fait, on, les listes donnent des valeurs, des principes, un peu une ligne de conduite générale qui qui va conduire ensuite, qui sera fait ultérieurement si si on en a un élu. Et je pense que ça, on l'a vu. C'est-à-dire, bien sûr, il s'agit pas de, de parler de tous les détails, parce que ça, il y aura un mandat, va, et puis il y a des questions auxquelles on pense pas nécessairement maintenant. Mais par contre, sur la conception générale, sur la manière dont vous envisagez votre action, je trouve que là, euh, ça, ça, ça, a vraiment été euh, très bien mis en valeur. Et je trouve que ça, c'est vraiment parfait. Alors, c'est vrai que il y c'est un succès parce que je trouve qu'il y a quand même un public assez nombreux. Mais il y a aussi tous ceux qui vont, euh, qui ont assisté à la séance en direct. Il y a ceux qui regarderont la vidéo. Euh, donc euh, merci à, à CNA, à SAS. Merci de, de votre action. Euh, merci pour tout ce que vous avez fait. C'est vrai que heureusement que vous êtes là. Ça, ça nous rend un, un très grand service. Et je le dis d'ailleurs, heureusement, c'est quand même, je veux dire, pour moi, un motif de fierté de cette université d'avoir des associations de cette qualité. Je dire, quand je vois aujourd'hui tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, il y a quand même vraiment... Il y a quelque chose... Dire, vous êtes différents, vous avez des vues différentes, ça. il y a des de sujets sur lesquels vous ne serez pas d'accord, mais, mais par contre, il y a un souci commun de l'université que je trouve remarquable. Et ça, c'est ça ce qu'il y a de meilleur dans cette université. Et donc, euh, là, vous serez peut-être élu, je l'espère. Bon, bah, au fond, qu'est-ce qui va se passer bah, Il faudra réfléchir dans les prochaines années, dans les deux prochaines années, à tout ce qu'on a de mieux dans cette université pour essayer de l'améliorer, le renforcer, et puis tout ce qu'on peut faire évoluer. Et c'est les deux qu'il faut essayer de, de, de faire avancer. Il y a des choses à faire avancer. Il y a aussi tout ce qu'on peut améliorer, tout ce qu'on peut renforcer, tout ce qu'on a de bien, qu'on peut faire encore fructifier. Et puis tous les points aussi, on peut se dire, bah, allez, on fait quelque chose qu'on n'a pas encore fait, puis bah, ça va être bien, puis on verra. Comme aujourd'hui, par exemple, ce débat. Et la dernière, donc, merci à tous. Merci à Séana. Euh, également, merci euh, donc à toutes les associations qui sont investies. Merci, à, évidemment, à toutes Et les associations candidates qui animent la démocratie. Étudiante. Et enfin, comme tout le monde l'a dit, mais je le dis à mon tour, le 15, le 16, le 17 mars, il y a une chose à faire avant tout, c'est de voter. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait une légitimité des élus étudiants et il faut qu'ils puissent parler au nom de tous les étudiants. Donc, votez. En plus, maintenant, le vote se fait électroniquement, c'est par Internet, donc ce n'est pas difficile. Il n'y a même pas besoin de se déplacer. Vous pouvez même rester le 15, le 16, le 17 mars, chez vous, devant votre ordinateur, vous, ça ne vous empêchera pas de voter. Donc, quand même, la, la, la technologie a quelques qualités et est une sorte de miracle en soi. Donc, votez. Et comme ça, on va partir sur deux ans d'un mandat où on va vraiment faire évoluer les choses. Merci à tous.